Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir en votre nom à toutes et tous euh, Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Bienvenue dans cette salle de la Commission. J'en profite pour saluer les personnes qui nous regardent sur le site de l'Assemblée nationale. Euh, nous sommes très heureux de vous recevoir euh, aujourd'hui, euh, quelques jours après avoir auditionné euh, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, euh, avec lequel, nous le savons, vous partagez un certain nombre de préoccupations. Alors cette première audition, euh, la première d'une longue série, euh, sera sans aucun doute pour vous l'occasion de nous présenter euh, les grandes orientations qui, euh, euh, de votre action pour les prochains mois et au-delà de pour toute la législature. Ce sera aussi l'occasion pour nous de vous poser un certain nombre de questions. Euh, donc moi-même, puisque je vais vous demander un, un, encore des efforts sur euh, la concision, la précision de vos questions, je vais m'astreindre à... À, pose, à nous en poser que très peu pour, passer, pour vous passer directement la parole et puis ensuite pour pouvoir euh, permettre euh, à mes collègues de, de poser leurs questions. Euh, je crois que nous avons compris euh, l'importance que vous accordez avec euh, euh, Jean-Michel Blanquer à l'éducation artistique et culturelle et donc je serais particulièrement curieux de voir euh, quelles sont les pistes de réflexion euh, euh, qui sont les vôtres aujourd'hui. Sur le reste, euh, euh, je laisserai donc euh, mes collègues euh, poser un certain nombre de questions. Je vous rappelle donc que nos échanges se dérouleront dans la façon suivante. Madame la ministre, je vous invite à, à prendre la parole pour euh, bien nous présenter un petit peu votre feuille de route euh, et puis ensuite de passer rapidement aux questions. D'abord, celle des orateurs de groupe pour euh, deux minutes, euh, les uns après les autres. Euh, je vous inviterai après à, à répondre aux questions. J'invite les orateurs de groupe à, à poser aussi euh, euh, dans leurs questions une, une seule ou un nombre restreint de, de, de questions pour après aussi permettre... Euh, aux autres commissaires, de poser les, les, les questions qu'ils souhaitaient vous poser. Et donc, euh, après ces réponses aux orateurs, euh, eh bien, ça sera l'occasion de prendre quelques questions euh, de la part de, des, des commissaires de, de la commission Affaires culturelles et éducation. Euh, dans un temps, euh, euh, donc on s'est entendu euh, pour le moment sur deux minutes, je vous invite vraiment à à, à respecter ces deux minutes, voire à faire plus court si c'est possible, et surtout à poser euh, euh, une seule question dans la question, afin que euh, euh, les, les réponses de, de madame la ministre puissent être les plus précises possibles et puis euh, de façon à laisser aussi euh, à tout le monde l'occasion de, de, euh, de poser des questions. Merci beaucoup madame la ministre, à vous la parole Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés bonjour à tous je suis très heureuse, très honorée et, et très impressionnée je dois le dire d'être devant vous aujourd'hui vous avez fait un, un travail formidable pour arriver là où vous êtes et moi je suis là devant vous et très émue. Ouais. Je vais essayer de vous présenter euh, mon projet et puis bien sûr euh, répondre euh, à toutes vos questions, en tout cas essayez. C'est la première fois que je me prête à un exercice de cette nature, vous le savez. Je suis une ministre de la société civile comme on les appelle. Je dirigeais une maison d'édition à Arles, où j'étais plus largement impliquée dans l'animation et la vie culturelle locale. Si j'ai accepté la mission proposée par le président de la République et le Premier ministre, c'est par sens républicain bien sûr, par souci de cohérence. Et la cohérence est peut-être la chose qui m'importe le plus. Ayant consacré toute ma vie à la culture, je ne pouvais pas refuser de me mettre au service de cette façon. Si vous le permettez, je voulais prendre une minute pour vous dire d'où je viens, pour comprendre pourquoi, euh, alors que je n'ai pas... Voilà, je suis arrivée là, euh, soudainement, je pense que pour vous, ça a été une surprise autant que pour moi, d'une certaine façon, de découvrir que j'avais cette extraordinaire, importante mission et donc euh, cette impérieuse nécessité de me présenter devant vous et de partager et de vous entendre aussi, parce que vous allez m'entendre, mais j'ai terriblement besoin de vous entendre aussi. En fait, voilà, mon engagement citoyen a été toujours euh, une constante dans ma vie, même si je travaillais, euh, comme on dit, euh, dans le privé. J'ai commencé euh, après euh, avoir fait de la recherche en biologie moléculaire. Je me suis investie totalement dans les quartiers à Bruxelles et dans... Le travail de, dans les luttes urbaines, comme on disait, et je suis devenue urbaniste parce que j'ai toujours essayé d'être cohérente. Je fais quelque chose, je m'implique et j'essaye d'en prendre un peu la subscientifique moelle pour essayer de mieux avancer. Dans la culture, ensuite, en venant rejoindre mon père quand il a créé la maison d'édition à Arles, euh, où on a véritablement essayé de développer avec euh, ma famille équipe, et ma famille, une, un, un écosystème. Une maison d'édition, une librairie, un lieu d'exposition, centre de concert, euh, toutes sortes de choses qui constituent un véritable écosystème. Dans l'écologie aussi, puisque nous étions des, les éditeurs de, qui ont donné euh, naissance en quelque sorte à ce film « Demain » que vous avez dû tous voir, j'imagine, à travers une collection qui s'appelle « Le domaine du possible ». Tout ce qui nous rassemble, c'est « Le domaine du possible ». Et euh, avec la, la proximité, évidemment, de Pierre Rabhi et de Cyril Dion et de toutes ces équipes qui se préoccupent de la terre, de, du monde tel qu'il évolue, avec l'importance donnée à l'écologie. Et puis, dans l'éducation, puisque nous avons créé, maintenant, c'est la troisième année, une école qui s'appelle l'école du domaine du possible, où l'idée est d'essayer d'expérimenter, de, pas autre chose, aucune ambition de faire quoi que ce soit contre, mais essayer de réfléchir, et vous comprendrez tout peut-être mieux d'où vient cette impérieuse nécessité de réfléchir à l'éducation artistique et culturelle, une école qui s'appelle l'école du domaine du possible où l'idée est d'accompagner l'enfant en regardant ce qu'il peut devenir et en essayant de l'accompagner notamment par la pratique artistique, mais aussi le rapport à la nature, le rapport aux chevaux, pour potager et bien sûr tous les fondamentaux. Mais donc cette école du domaine du possible a beaucoup nourri d'une certaine façon cette pensée-là. Et donc si j'ai accepté de prolonger cet engagement citoyen à une autre échelle, celle du ministère, c'est aussi parce que le projet culturel d'Emmanuel Macron rencontrer mes propres convictions. C'est vrai que quand j'ai découvert que la priorité de, de son mandat, c'était l'éducation et la culture, donc faire une priorité de ce mandat, de le coupler à l'éducation, euh, de chercher à rendre accessible au plus grand nombre d'autres axes sur lesquels je reviendrai, la culture, ça m'a paru, je dirais, en tant que citoyenne accueillie dans ce pays que j'aime et qui m'accueillait à 40 ans puisque je viens de Belgique, euh, je trouvais que c'était... Voilà, il fallait y aller, il fallait remplir cette mission et je vais essayer de le faire. Il m'a aussi dit, euh, plus largement, qu'on a, on a discuté ce fameux mardi, euh, son souhait de voir, je parle du président, la politique culturelle inspirer l'ensemble de l'action gouvernementale, recréer du lien dans une société souvent fracturée, redonner confiance. Ce sont des termes qui m'importent, qui me touchent. Et ça m'a décidé. Voilà, donc l'esprit qui est le mien. Et je suis ici, vous l'aurez compris, avec la conviction et la détermination et avec le désir de faire. Pour cette première audition et en ce début de mandature, il me semble important de faire devant vous la lumière sur trois aspects de mon projet. J'avais envie de commencer pas à l'envers, parce que je crois que c'est à l'endroit, mais d'abord de parler peut-être d'un peu de méthode. Et puis, quel modèle culturel cette méthode pour servir, quel, quel modèle culturel et quelle grande priorité sur lequel je serai attentive à vos questions pour développer et on pourra sans doute avancer plus concrètement comme ça. Sur la méthode pour commencer, c'est le point de départ d'une de, de, réflexion et j'y attache de l'importance. Pour me préparer à cette audition, j'ai regardé les discours de mes prédécesseurs. Certains des axes que je souhaite défendre ont été présentés ici déjà. Hein, ne, je ne réinvente pas l'eau chaude. Mon objectif, ce n'est pas du tout de faire table rase du passé. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout et qui n'est pas du tout dans, dans ma façon d'être. C'est de comprendre pourquoi tout ce qui a été dit très justement, et bien sûr, on va parler d'éducation artistique et culturelle, jusque présent, a eu du mal à se concrétiser. Voir si en faisant différemment là où c'est nécessaire pour réussir à avancer, essayer surtout d'identifier les blocages et essayer donc de, quelque sorte, de les déjouer. J'ai déjà, ça fait deux mois maintenant que, que je suis là, et j'ai déjà observé certaines choses, j'ai quelques leçons à tirer de mes premières semaines au ministère. Je, je vois bien que la politique culturelle souffre de certains tabous et de certains cloisonnements à la fois au sein du ministère et entre le ministère et ses interlocuteurs. C'est une chose que je vais essayer de, de faire tomber. Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais en tous les cas, le constater me donne l'envie le, le, le, d'essayer de, de passer outre cela. Et je souhaite que tous les acteurs puissent avancer ensemble, unis dans leur confiance quant à l'importance de la culture. Ça, c'est le point de départ. Le caractère fondateur de la culture... C'est essentiel à notre être au monde, comme citoyens libres, avec le désir de notre chemin et du chemin avec les autres. La culture ne peut être qu'une ambition partagée, partagée avec vous d'abord. La culture n'est pas une matière très législative et je ne suis pas ici pour attacher mon nom à une grande loi. Néanmoins, je suis déterminée à associer étroitement le Parlement, vous en particulier votre commission, à l'ensemble des actions du ministère. Ce seront nos actions, de la conception à la promotion, partout sur le territoire, à l'évaluation. Je sais que je trouverai ici des voies pour éclairer, faire progresser et accompagner l'action publique. Le travail accompli par cette commission sous la précédente mandature est une base de travail et de réflexion précieuse. Je pense notamment à cette loi au très beau nom, qui s'appelle Liberté de la création, j'insiste sur ce mot, à l'architecture et au patrimoine, la fameuse loi que tout le monde dit avec le, la manie des acronymes que je découvert dans ce ministère et peut-être un peu partout, la loi LCAP. C'est une loi importante, notamment pour cette consécration de la liberté de création. C'est bien de l'avoir mis dans un texte législatif, j'insiste sur l'expression, je serai très attaché à en assurer la mise en application et le suivi, et j'ai déjà pu signer les textes réglementaires 26. Des 28 décrets d'application ont été publiés. Nous aurons à en reparler. La mission d'évaluation et de contrôle du Parlement, moins visible peut-être, est vraiment cruciale dans mon esprit, puisqu'elle permet de savoir si la lettre et l'esprit de nos politiques prennent utilement corps sur le terrain. J'y serai donc très attentive. L'ambition culturelle sera partagée avec mes homologues ministres ensuite. J'estime que le rôle du ministère de la Culture n'est pas de conduire une politique sectorielle, mais de fixer le cap d'un projet de société, en quelque sorte un projet civilisationnel. Ce n'est pas seulement un ministère des Arts et des Artistes, c'est un ministère du sens, un ministère des Langues, un ministère de l'Histoire, de la Mémoire, un ministère de la Cohésion sociale, un ministère de la Conscience collective. Son propos traverse toute l'action gouvernementale et on l'entend bien chaque fois qu'un discours est prononcé par le Président ou par des membres du gouvernement. Alors déjà amorcé des collaborations Dès ma prise de fonction, j'ai reçu très vite, en fait c'était pratiquement dès le troisième jour, hein, on a commencé à travailler un jeudi et lundi qui suivait, Monsieur Jean-Michel Blanquer est venu, rue de Valois, pour établir rapidement ce pont avec l'éducation nationale. Cette taxe majeure trouve son incarnation dans cette commission, Affaires culturelles et éducation, et je m'en réjouis. J'ai ensuite vu également Frédéric Vidal, Sophie Cluzel, Nicolas Hulot, Marlène Schiappa, Mounir Majoubi, tous ces ministères que vous connaissez. Et Je souhaite avancer avec Jacques Mézard et Julien Normandie, la cohésion sociale des territoires, Laura Flessel, les sports, Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Lemoyne et Nathalie Loiseau, l'Europe, le bassin méditerranéen, tout ça est important. L'interministériel sera un aspect clé de mon projet. L'ambition culturelle doit être partagée aussi par tous les territoires. J'ai entamé un tour des régions dès mon arrivée, au rythme d'un déplacement minimum par semaine. C'est important de, de sortir et d'aller voir tout le terrain ce qui se passe. Jusqu'à la fin de l'année, je vais ainsi circuler jusqu'en Outre-mer pour rencontrer les acteurs de la politique culturelle en région. Les premiers d'entre eux, ce sont les services déconcentrés du ministère, les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. Je leur ai dit mon intention de conforter leur rôle. Je les ai associés à la nouvelle instance de gouvernance que j'ai installée au sein du ministère, dans la, une, une idée de co-construction de la feuille de route. Au fil de mes déplacements, je rencontre aussi bien sûr les élus, vous, les parlementaires, mais également les représentants des collectivités territoriales. C'est aussi avec eux que je souhaite renforcer la coopération. Nous devons repartir les termes de la relation de confiance entre l'État et les collectivités. Vous l'avez entendu, le président de la République en a posé euh, encore les bases hier lors de la conférence des territoires euh, qui se tenait au Sénat. Enfin, évidemment, l'ambition culturelle doit être partagée avec la société civile. Bon, je viens. Les pouvoirs publics ne peuvent rien sans les associations. Là aussi, c'est important. Les entrepreneurs, les mécènes, les professionnels sur le terrain. Je souhaite que le ministère soutienne, accompagne, qu'il fédère la vie culturelle c'est un amalgame non figé, non répétitif qui émerge de l'inventivité, de la créativité et des besoins propres à chaque territoire et sur chaque territoire. Le rôle de l'État, c'est d'agréger les bonnes volontés pour que des écosystèmes de vie culturelle voient le jour un peu partout. Cette notion de vie culturelle, c'est peut-être pour un terme, mais elle est fondamentale parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses peuvent se faire et que cette fameuse idée de réenchanter peut avoir lieu. Voilà en somme... La colonne vertébrale de ma méthode, la co-réflexion, la co-construction, vous en serez des acteurs clés. Donc cette méthode, qui n'est qu'une méthode, est au service d'un modèle culturel. C'est aussi, il faut le poser d'emblée. La France a une longue tradition d'intervention publique en matière de culture, mais les objectifs n'ont pas toujours été les mêmes. Quand on amorce une nouvelle politique, il faut dire ce qui la justifie. Et si on devait définir le projet, le socle, ah le socle de mon projet, c'est la diversité culturelle. Diversité des formes artistiques, diversité des voix et des visages qui les portent, diversité des biens, diversité des époques représentées, des territoires, des influences, des courants. C'est la sève même de la culture française que d'être une culture complexe, une culture singulière dans sa pluralité. C'est une force, mais une force fragile. Il faut protéger et particulièrement aujourd'hui je mènerai d'abord ce combat pour les publics je crois que nous, nous qu'il faut nous concentrer, concentrer davantage sur le développement des accès à la culture c'est une priorité il ne s'agit pas d'imposer d'en haut une certaine culture avec un grand c quand je parle d'accès de tous à la culture je parle d'accès de tous à la diversité culturelle l'enjeu c'est de donner à chacun des moyens d'explorer la culture qu'il ne porte pas déjà en lui, de libérer des carcans familiaux, sociaux, géographiques ou financiers. La responsabilité de l'État de est là, combattre les prisons culturelles, ouvrir à la diversité qu'il y a dans les librairies, les musées, les théâtres, les cinémas, c'est cela, cette fameuse vie culturelle. Et j'aurais une priorité particulière dans ce combat, la jeunesse, parce qu'elle est la première victime des défis de notre société, le chômage, le terrorisme, le défi climatique, c'est elle qui, en priorité, a besoin de sens et de liberté. C'est donc à elle que doit s'adresser en priorité notre politique. Le pendant du combat pour les publics, évidemment, est fondamental. C'est un combat pour les artistes et les créateurs. Il faut nourrir la source de la diversité. Nous pérenniserons le système de soutien public à la création. Nous investirons dans le patrimoine. Et nous ferons aussi de la France une terre d'accueil pour les artistes qui, dans le monde entier, sont menacés par ce qu'ils créent. Voilà brièvement les contours du modèle que je souhaite porter. Avec quelles mesures, avec quelles priorités Je veux en mentionner cinq dans les grandes lignes, mais je ne doute pas que nos échanges ensuite permettront d'y revenir plus en détail. La première, la priorité des priorités, nous y venons, le développement des arts et de la culture à l'école. Ce n'est pas une ambition inédite, j'en ai conscience, j'ai ressorti, pour le relire ce week-end, le fameux plan lang tasca en 2000, qu'il énonçait déjà clairement. Et depuis, des les choses, les choses ont été faites incontestablement, mais de façon parfois inégale, trop dispersée. La réalité est différente dans chaque classe, chaque établissement, chaque région. C'est une inégalité profonde entre les enfants. L'ambition n'est donc pas inédite, mais elle est encore à concrétiser. Et ce qui nous est dit, je crois, parce que je relisais le, le, le rapport de la Fondation Jean Jaurès sur le sujet, c'est vraiment qu'on incarne cette idée-là et qu'on l'apporte au sein du gouvernement. Et peut-être que c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, et vous en avez eu un exemple avec la présentation de Jean-Michel Blanquer, c'est une volonté politique que nous partageons ensemble. Il vous l'a dit d'ailleurs, j'ai regardé son audition, il a lui-même évoqué devant vous notre nécessaire complicité. Nous avons d'ores et déjà réuni les DRAC et les recteurs pour dessiner une feuille de route et nous réunissons ce jeudi le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Nos cabinets se réunissent régulièrement. On a vraiment mis en place un système de travail chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer c'est un sujet que nous évoquons entre nous, c'est une obsession. Nous avons fait de l'éducation aux arts et à la culture notre priorité commune, avec un objectif qui a été réaffirmé par le président de la République, toucher 100% des élèves contre moins de la moitié aujourd'hui. C'est le constat. Pour avancer plus vite et concentrer les efforts, je souhaite mettre l'accent sur deux grands axes. Le développement de la pratique artistique, parce que ça démarre là. C'est l'un des trois volets de l'éducation aux arts et à la culture. Avec bien sûr l'histoire des arts et la sensibilisation aux œuvres, mais tant qu'il n'y a pas une pratique artistique, elle n'est pas incarnée par l'enfant et il ne peut pas le, le, la prendre pour soi pour ce nécessaire parcours qu'il a à faire dans, dans ce monde avec confiance et détermination. C'est ça que je souhaite privilégier parce qu'il amènera les enfants vers les deux autres. Avec Jean-Michel Blanquer, nous mettrons en œuvre dans quelques semaines notre premier projet dans ce domaine, il vous en a parlé, la rentrée des classes en musique. En partant d'une idée simple, une rentrée peut être joyeuse. Comme on dit en Belgique, c'est gai, c'est un terme très bel, c'est gay d'aller à l'école, ça ne doit pas être un pansum. Et d'être accueilli en musique, c'est vraiment énorme. En plus de ça, la, la musique fait énormément, vous le savez, on pourra revenir longuement dessus, sur le cerveau des enfants et sur le bon développement. De ce cerveau, toutes les études le montrent aujourd'hui. Et la pratique de la musique n'est pas une pratique compliquée. Et ça aussi, on pourra revenir dans le, le cadre des questions. C'est très important. Je peux vraiment détailler ça. Ce second axe sur lequel je souhaite mettre l'accent, l'éducation à l'image. C'est le grand défi aujourd'hui. à l'heure des réseaux sociaux, médias, protéger nos enfants contre les incitations à la haine et la violence. Je sais que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur le président de cette commission. Et là encore, nous avancerons grâce à un dialogue nourri et permanent avec Jean-Michel Blanquer. Il a tout de suite rebondi. Il se fait qu'à Arles, il y a l'École nationale de la photo, il y a les rencontres photo, et ils ont fait tout un programme de rentrée en image pour les enfants avec tout un module d'appréhension de, de la photo et d'appréhension de, de, de, critique de la photo. Et donc, il a... Tout de suite voulu expérimenter et voir de ce qu'il s'agissait. Et j'ai aussi je parlé de la, de la formidable expérience de médiation à l'image qu'a fait le CNC avec les services civiques. Et tout de suite, je sens bien que ça fait écho et que ça peut être des, des expérimentations culturelles qui ensuite peuvent être prises et insérées au cœur même de l'éducation. Et je trouve que c'est une façon d'avancer qui est vraiment euh, importante. Pour les jeunes de 18 ans, enfin, nous travaillerons à mettre en œuvre le pass culture de 500 euros. C'est un signal où l'enfant, le, le jeune, est pilote de, de son choix. Et ça, c'est très important de redonner cette confiance aux jeunes et une forme d'accès. Et donc, on va travailler à cela. Il viendra en quelque sorte conclure ce parcours d'éducation aux arts et à la culture qui doit être le fil conducteur de la scolarité, de la maternelle au lycée. Second axe prioritaire, la politique territoriale de la culture. Je souhaite que l'action de l'État se dirige en priorité là où la vie culturelle est la plus fragile, les zones rurales, les quartiers de la politique de la ville, les territoires ultramarins. Il faut notamment renforcer, renforcer les obligations de nos établissements nationaux pour que la diffusion des œuvres et la médiation aillent d'abord dans ces directions. Les, les établissements 6 à Paris sont d'abord des établissements nationaux. Il s'agit par ailleurs pour l'État d'investir dans des lieux culturels de proximité, à commencer par les bibliothèques. Nous voulons les ouvrir plus en élargissant les horaires, notamment le soir et le week-end, et nous voulons les ouvrir mieux, c'est-à-dire en faire des centres culturels de proximité dont le rôle dépasse le seul prêt des livres, et pour les avoir côtoyés certaines de près, je sais que c'est une tendance qui se fait, et nous voulons l'accompagner. Et pour cela, Eric Orsena a accepté, et j'en suis très heureuse, une mission d'ambassadeur sur le sujet. Troisième axe, la politique européenne de la culture, c'est évidemment une composante essentiel de notre projet. L'Europe est un espace de partage qui nourrit la diversité culturelle. Il faut renforcer les coproductions, les collaborations, les échanges. Et pour cela, je souhaite défendre l'idée d'un Erasmus de la culture entre les professionnels. Il faut aussi développer les traductions c'est comme ça qu'on connaît euh, l'autre. La langue est évidemment une voie de rapprochement privilégiée dans les deux sens. Et en même temps, l'Europe doit être investie comme espace de protection de la diversité. C'est à cette échelle que, collectivement, avec les États membres, nous pourrons défendre nos préférences face au reste du monde. J'en ai fait l'expérience quelques jours après ma nomination, en faisant voter un amendement à la directive dite « Service des médias audiovisuels » SMA, qui fixe un quota minimal de 30% d'œuvres européennes sur les grandes plateformes de diffusion de vidéos à la demande. Ce n'était pas gagné et c'est passé par l'amendement qu'on a proposé. Pour que l'usager n'ait pas seulement le choix entre simplement deux œuvres américaines, pour dire les choses très clairement. C'est un combat pour la diversité culturelle. Il va aussi dans ce sens-là et je le porterai en Europe. Quatrième priorité. Le soutien à la création. Le, le, le chiffrage, finalement, n'est pas la chose la plus maline qui soit, mais parce qu'il faut bien les dire dans un ordre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Il y a des axes. La quatrième priorité, elle est très importante, c'est le soutien à la création et aux artistes. Nous pérenniserons notre système de soutien public. C'est une priorité absolue. On ne se bat pas pour la diversité si on ne lui donne pas les moyens d'exister. Nous accorderons une grande vigilance à la précarité de l'emploi des artistes et des techniciens du spectacle. L'accord trouvé l'an dernier sur le régime des intermittents est un bon accord, juste équilibré. Je travaillerai en liaison avec la ministre du Travail à pérenniser un système de garantie adapté en matière d'indemnisation du chômage. Et nous veillerons aussi, toujours en lien avec la ministre du Travail, à travailler au régime de protection sociale des artistes auteurs. Dans l'idée de conforter l'indépendance artistique, nous serons par ailleurs attachés à confronter le fait de permettre aux artistes de bénéficier des temps de recherche et de création nécessaires en développant les résidences notamment. Ça, c'est un axe vraiment important aussi sur la vie culturelle et sur l'éducation artistique et culturelle. Renforcer la diffusion des œuvres sur les territoires. Nous y travaillerons en lien avec les réseaux d'établissements labellisés, labellisés, les lieux culturels. Enfin, à l'ère numérique, nous devons veiller au partage équitable de la valeur des œuvres sous toute la chaîne, de la création à la diffusion. Il faut trouver les moyens de faire entrer les grandes plateformes dans les systèmes de financement du cinéma et de l'audiovisuel français. Il faut aussi réfléchir secteur par secteur pour discuter d'évolutions éventuellement utiles de la réglementation. Et je compte m'appuyer sur la concertation avec les professionnels pour la filière musicale. Vous le savez, j'ai lancé une mission sur la maison commune de la musique. Cinquième priorité. J'arrive où La politique médiatique, elle est évidemment au cœur de notre modèle de diversité culturelle. L'État doit se poser en garant de l'indépendance et du pluralisme des médias. Nous soutiendrons le secteur de la presse, qui est fragilisé par le numérique. Nous veillerons à ce que les aides publiques accompagnent la modernisation du secteur. J'ai eu une réunion avec l'ensemble des acteurs. Ils ont le souci de réfléchir et d'avancer de façon concertée et nous serons là pour les accompagner. Nous continuerons de soutenir aussi l'audiovisuel public qui contribue de façon essentielle à la production d'une information fiable et de qualité. Là encore, j'ai réuni et j'ai rencontré les représentants du secteur. C'est un vaste dossier, complexe. Nous avons commencé à mûrir la réflexion. L'objectif est d'avancer en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Mesdames et messieurs les députés, les grandes lignes que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, je ne peux pas être exhaustive. Puis D'abord, je ne sais pas tout et vous allez certainement m'amener des idées. Mais je compte sur notre temps de discussion pour évoquer les autres thèmes qui vous seraient en tous les cas chers. Et je suis à l'écoute. Vous l'aurez compris, je souhaite m'appuyer sur une méthode, une méthode, neuve, une méthode, pour porter un projet de société qui dépasse le seul champ du ministère de la Culture, mais dont nous serons le point nodal, la force d'impulsion, inspirée, comme telle est la mission qui m'a été confiée. L'ambition est vaste mais les forces des volontés qui œuvrent pour la culture aussi. Et le défi, c'est de les rassembler, de les faire avancer ensemble. J'y suis attelée et je sais pouvoir compter sur vous à mes côtés. Je vous remercie et je suis prête à répondre, j'espère, maintenant à vos questions. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, euh, je n'ai rien du tout contre la Belgique, puisque j'ai la chance d'y avoir étudié, mais je suis fort gay. C'est fort -Gay pour reprendre votre expression, de comme ministre de la République française. <rire> euh, on, on va pouvoir passer aux, euh, aux questions des orateurs des, des, des différents groupes. On commence avec M. Gabriel Attal pour La République en Marche. Merci Monsieur le, le Président. Merci Madame la Ministre d'avoir euh, exposé à la fois euh, votre vision, votre méthode et, et votre ambition pour euh, Je suis là hein. <rire> pour euh, la culture euh, de dans notre, dans notre pays. C'est une ambition euh, que nous partageons je crois euh, toutes et tous ici et qui est portée au plus haut niveau de l'État par euh, le Président de la République et le Premier ministre qui l'ont qui tous les deux rappelé euh, à l'occasion de leur discours euh, à Versailles et euh, de politique euh, euh, c'est une attente très forte des Français. Les attentes sont fortes en la matière. Et ce que je voulais vous dire à titre liminaire, c'est que la volonté et l'ambition des, des députés de La République En Marche à vous accompagner dans la feuille de route que vous venez d'évoquer est absolue et totale euh, pour traduire les, les engagements très forts qui ont été pris par le président de la République pendant euh, la campagne présidentielle. Mes collègues du groupe de La République En Marche reviendront dans le détail prochainement sur les, les différents points que vous avez abordés. À titre liminaire, je voudrais revenir sur une question qui prête sans doute moins à l'évasion et aux rêves que celles qui seront abordées tout à l'heure, qui est celle du budget, qui est quand même centrale et d'actualité, puisque la situation dégradée des finances publiques fait porter au gouvernement, dans son ensemble, une responsabilité collective. Le ministère de la Culture a trouvé dans, la gestion, dans sa gestion interne des marges d'économie de l'ordre de 50 millions d'euros sur l'exercice 2017. Et nous nous réjouissons que ces marges aient été trouvées sans affecter le soutien au spectacle vivant, à la création ou aux politiques culturelles euh, d'une manière euh, générale. Euh, donc première question, est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un peu davantage la nature de ces marges euh, qui ont été trouvées Seconde question, on, on sait que les, les arbitrages seront rendus euh, pour, pour la rentrée, mais euh, avez-vous déjà euh, des perspectives, euh, une, une vision sur le budget euh, 2018, euh, qui nous animera évidemment toutes et tous euh, rapidement dans cette commission Je vous remercie. Merci, Monsieur Attal, pour le groupe Les Républicains. Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame la Ministre, pour votre présence devant notre commission aujourd'hui. Euh, je voudrais dire aussi, et emporter témoignage, puisque j'y étais, de votre souci d'associer un maximum de personnes. Nous nous sommes vus récemment au Conseil des collectivités territoriales pour la culture. Alors, dans la... La ligne de, du précédent orateur, évidemment la, la politique culturelle ne saurait se résumer aux questions budgétaires, mais elle ne peut pas pour autant s'en affranchir. Et la question qui hante tous les ministres de la culture, c'est de savoir comment préserver leur budget, parce que la culture c'est une politique de l'offre et que si on a moins à offrir, on fragilise évidemment la démocratie culturelle. Je voudrais rappeler que sous la précédente monature, le budget de la culture a été en 2013 et 2014 assez substantiellement affecté. Et évidemment, les nouvelles qui circulent aujourd'hui suscitent quelques inquiétudes dans nos rangs. Alors même que la promesse avait été faite de ne pas toucher au crédit de la culture. Alors il y a un point qui, qui nous préoccupe particulièrement, c'est euh, le compagnonnage entre l'État et les collectivités locales qui est, qui est une des grandes des grands acquis de la décentralisation culturelle. Et si la culture est si dynamique et vivante dans notre pays, c'est parce qu'il y a eu cette formidable combinaison des efforts portés et par l'État et par les collectivités locales. Et de ce point de vue-là, les, les deux nouvelles qui nous ont été faites cette semaine, à la fois de la réduction des budgets de l'État et de ceux des collectivités locales, ne sauraient pas être sans conséquences sur les budgets. De la culture. Je rappelle que sous la précédente mandature, il y a eu quand même une diminution substantielle dans les collectivités locales des budgets à la culture. Donc je pense que si on veut garder la dynamique de ce levier, il faudra, Madame la ministre, que vous nous disiez comment vous allez faire vivre ce partenariat dans un contexte économique qui pourrait se dégrader. La deuxième question, question, oui. Oui. la deuxième question porte sur le l'EAC. Madame la Ministre, vous avez rappelé que tous vos prédécesseurs ont parlé d'éducation artistique et culturelle, en ont fait leur priorité sans véritablement faire la démonstration que ça marchait. Et je crois que c'est moins une question d'objectif qu'une question de méthode. Vous avez raison, il faut réfléchir à la méthode. Donc, nous serons intéressés, peut-être lors de cette audition ou d'une suivante, de connaître le détail de cette méthode concernant l'éducation artistique et culturelle. Merci beaucoup. Et enfin, madame. dernier Point ouais. très rapide Chaque ministre, c est, c est... Chaque ministre souhaite, et c'est normal, impliquer, appliquer sa marque, imprimer sa marque. Vous êtes une ministre atypique, éditrice, provinciale, non politique. Quelle sera votre, votre priorité des priorités, madame la ministre Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Genevard. Pour euh, le modem, euh, madame Bagné, en deux minutes, s'il vous plaît. Donc, Madame la ministre, au nom du groupe Modem et Apparenté, je souhaiterais tout d'abord vous exprimer nos remerciements de vous prêter au jeu de cette audition qui nous permet de prendre contact avec vous et d'échanger sur la politique culturelle de ce gouvernement. Chacun sait combien ici elle est, elle est essentielle et au sens premier du terme, vitale pour nos concitoyens. Euh, je vais abréger un peu le texte que j'ai sous les yeux parce qu'il est un peu long. Euh, tout le monde connaît évidemment l'histoire de notre président du MoDem et nous sommes évidemment très sensibles à ce que la culture puisse être accessible à tous et à tous les niveaux. Accessible à tous en développant une culture proche des gens et à tous les niveaux pour que la création dite élitiste puisse être aussi accessible à ceux qui n'y sont pas habitués tout en gardant une haute exigence de qualité. La qualité, on l'a en France, et nous serons euh, attentifs à, à la soutenir. Nous serons bien évidemment attentifs à ce que la politique culturelle ambitieuse du président puisse être, euh, puisse être euh, soutenue. Et donc, évidemment, il y a des contraintes budgétaires, le Premier ministre l'a rappelé ce matin. Et la grande question aussi qu'on se pose au Modem, c'est comment on va pouvoir conjuguer en même temps la, rigueur, euh, la nécessaire rigueur budgétaire et évidemment une politique culturelle ambitieuse euh, évidemment, vous avez rappelé euh, l'ambition pour la jeunesse. Nous, nous sommes très attachés au fait que 100% des enfants auront accès aux actions d'éducation artistique et culturelle. Et nous suivrons cela de très près au Modem. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bagnier. Pour le groupe Les constructifs, Madame Descamps. Oui, je voulais vous remercier, Madame la ministre, pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui. Et les réponses déjà nombreuses, en fait, que vous nous avez apportées dans votre introduction. J'avoue que je souhaitais particulièrement aborder avec vous la question de l'accessibilité à la culture qui me paraît très, très important. Et vraiment, là, vous m'avez rassuré particulièrement ce qui concerne l'éducation aux arts, à la culture, à l'école et la politique territoriale. Donc, je n'y reviendrai pas pour gagner un peu plus, à gagner de temps. Monsieur le ministre de l'Éducation et des Comptes publics a annoncé que le budget de la culture serait relativement épargné et évoque 50 millions d'euros d'économie, principalement sur le patrimoine et les dépenses de fonctionnement du ministère de la Culture. Les missions du patrimoine sont généralement partagées avec les collectivités grandement affaiblies par la baisse des dotations de l'État. Si l'apport du ministère diminue lui aussi, les professionnels de la culture craignent que le soutien que le soutien aux missions du patrimoine se fasse au détriment d'autres interventions dans le champ culturel. Pouvez-vous nous préciser sur quels postes de dépenses exactes sont prévues les économies Et si je peux me permettre juste de conclure sur la circulaire du 4 mai 2016, émise par le ministère de la Culture, fixe les modalités d'attribution des aides déconcentrées aux équipes artistiques. Il semblerait qu'une certaine inquiétude entoure effectivement L'application effective des planchers d'aide aux spectacles vivant en particulier aux compagnies de danse. Pouvez-vous nous apporter des garanties susceptibles de rassurer ces inquiétudes De même, pouvez-vous garantir les planchers d'intervention des principaux établissements labellisés de décentralisation prévus par la loi Liberté de création, architecture et patrimoine Ces minimums d'intervention sont-ils chiffrés et prévus par le budget en préparation Merci, Merci beaucoup Madame Descamps. Euh, pour le groupe la nouvelle gauche, M. Joannico. Merci la euh, Monsieur le, le, le Président, Madame la Ministre de la Culture, deux, deux questions très brèves. Ma première question porte sur le budget de votre ministère. Le président de la République s'était engagé pendant la campagne à ne pas retirer un euro au budget de la culture. Alors pour 2017, c'est 50 millions d'euros. Mais vous me direz, 50 millions d'euros sur un budget de 7 milliards et demi, par rapport à d'autres. Ministère, je pense à celui de, de la défense, c'est un effort qui est moindre. Mais 85% de ces économies et de ces annulations de, de crédit vont porter sur les programmes patrimoine et transmission des savoirs, démocratisation de la culture. Donc pouvez-vous nous assurer que ces économies concrètement ne porteront pas sur des actions telles que celles que nous venons d'évoquer, comme l'éducation artistique, et puis plus largement. Pouvez-vous nous rassurer, rassurer les acteurs culturels sur le fait que le budget à la culture ne servira pas de variable d'ajustement pendant les prochaines années de votre mandature, comme ça a été trop souvent le cas, malheureusement, dans le passé Ma deuxième question porte sur les propos qui ont été tenus par... Votre directrice générale de la création artistique, Madame Regina Chondo, à Avignon, et qui ont suscité dans un échange avec les acteurs culturels du spectacle vivant, notamment les directeurs et directrices des centres dramatiques nationaux, un certain émoi et un malaise sur la question des ressources de ces théâtres. Euh, Madame Otchondo a dit votre modèle économique est à bout de souffle et tout le monde avait en tête les suites du rapport de monsieur René Bonnel avec cette idée notamment de prélèvement d'un euro sur chaque billet de spectacle dans le secteur public pour le reverser dans le fonds de soutien privé qui finance lui-même le théâtre privé. Donc pouvez-vous rassurer euh, les acteurs culturels concernés qui sont très inquiets depuis quelques jours sur la pérennité de leur modèle économique et de leurs ressources, et en particulier sur le fait qu'il n'y aura pas de convergence entre le théâtre public et privé. Merci beaucoup, M. Génicaud, pour ces deux questions. La parole est à Mme Sabine Rubin pour la France Insoumise. Oui, bonjour, Madame la ministre. Je vous remercie pour votre présentation qui précise les différents axes sur lesquels... Vous souhaitez mener, autour desquels vous souhaitez mener votre politique culturelle. Moi, j'ai retenu particulièrement votre intérêt pour l'éducation artistique et culturelle, et comme vous, on sait que ça n'est pas nouveau. Hein, vous l'avez mentionné. Or, euh, justement, on constate que euh, la baisse, il y a une baisse des crédits alloués, au regard notamment du programme 224 de la loi de finances pour l'année 2017. Et qui s'inscrit dans la politique d'austérité globale, donc euh, de, de, de, de l'austérité globale, qui va représenter un manque de 50 millions pour le budget de la culture. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut mener une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle sans les moyens conséquents et suffisants euh, Pour rappel, les réussites partielles du plan euh, TASCA Lang que vous aviez évoqué n'ont été rendues possibles que par une importante dotation financière. Car en matière de culture, comme partout ailleurs, on n'a rien sans rien. Alors j'aimerais euh, en particulier attirer votre attention sur la situation de main endroits dramatiques dramatique des conservatoires, euh, qui sont pour autant des espaces essentiels de démocratisation culturelle et de travail d'ailleurs avec les établissements scolaires également. Euh, L'État est en charge du classement de ces conservatoires, et cela afin d'assurer la qualité des enseignements qui y sont proposés. Cependant, en l'absence d'absence de financement significatif de sa part, enfin de la part de l'État, les collectivités donc sont souvent désemparées et certains conservatoires sont dans un état de délabrement avancé, comme c'est le cas précisément dans le 93, justement j'étais interpellée à ce propos. Donc, donc vous n'êtes pas à savoir qu'une série de démissions de directeurs a frappé et frappe par, parfois les, les, les conservatoires pour ces raisons de manque de, de, de moyens quoi voilà donc quelle sera madame le ministre votre politique en matière de financement des conservatoires par exemple euh, pour mener comme vous le souhaitez cette politique en matière d'action éducative et culturelle et notamment en lien avec l'établissement scolaire merci beaucoup madame Rubin euh, la parole est à madame Faucillon pour le, le groupe GDR pour oui, merci minutes. bonjour euh, madame la ministre euh, vous avez annoncé effectivement la priorité de l'enseignement culturel et, et artistique. Je pense qu'ici, nous sommes nombreux à et nombreuses à encourager cette, cette priorité. Euh, ce qu'on qu sait quand même aujourd'hui au travers de, des premières orientations en termes d'éducation, c'est aussi qu'on va avoir une... Je vais le dire comme ça, une hétérogénéité euh, à la fois sur les temps d'activité périscolaire, sur le nombre d'heures euh, de cours par semaine euh, entre les communes, une vraie disparité plutôt qu'une hétérogénéité. Je voudrais savoir comment, euh, puisqu'on est dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation, comment vous liez à la fois le besoin d'égalité au travers de tous les territoires et euh, cette disparité aujourd'hui, euh, en tout cas sur la première année, mais je l'imagine sur, sur les suivantes, et comment assurer euh, le rôle d'égalité là-dessus. La deuxième question, qui est euh, venue euh, déjà par, euh, par mes collègues, c'est bien sûr euh, celle des moyens. Euh, Au-delà, et c'est déjà important, des, des 50 millions euh, euh, sur, euh, sur le budget de, du ministère de, de la Culture, vous le savez, hein, il y avait déjà eu euh, une revalorisation en 2017. Elle est insuffisante. Beaucoup pointent un, un ministère au, au bord euh, du gouffre. Mais en plus, vous avez parlé de l'inventivité des territoires, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie non négligeable des budgets euh, culturels qui provient des collectivités euh, territoriales. Et nous avons appris euh, que ces collectivités vont subir de plein fouet l'austérité avec euh, 13 milliards de, de dotations euh, en moins. Donc forcément, euh, je m'interroge sur euh, l'ambition affichée qui, euh, au travers de, de beaucoup de vos expressions, peut rallier euh, l'idée d'une démocratie culturelle, de... De, et d'une démocratisation culturelle de la, div, de la promotion de la diversité culturelle de la création ce sont des mots je crois qui permettent de parler d'une culture ouverte mais euh, il y a besoin je crois d'y accoler euh, des moyens une question plus spécifique vous avez vous, parlé des, des bibliothécaires simplement sur la question des bibliothécaires euh, qui euh, sont mobilisés euh, actuellement dans, dans plusieurs lieux c'est vrai qu'il y a des, des lieux où, où les horaires d'ouverture s'étendent mais comment on concilie ça avec le respect de ces personnels qui font déjà un, tr un, un travail incroyable Merci voilà, beaucoup. La Merci beaucoup. Euh, Madame la ministre, euh, je vous invite à, à répondre à ces questions, peut-être euh, bien entendu globalement à ces inquiétudes par rapport euh, euh, au budget. Et puis ensuite des réponses euh, plus précises aux questions qui ont été euh, formulées à, de façon à ce qu'on puisse après euh, donner la parole aussi aux, aux commissaires qui ont des questions, euh, d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup. Oui, effectivement, beaucoup de questions sont sur le, la problématique du budget, donc euh, après il faudra me dire s'il faut des, des, des précisions, mais je vais effectivement répondre globalement parce que toutes sont, la plupart des questions sont habitées par cette, cette interrogation <coughs> euh, qui, a, qui a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la prise en compte d'un budget en général par rapport à la culture, la, la de, problématique de, ce de ces fameux 50 millions, la vision éventuellement de comment ça va se présenter pour l'année prochaine sans que pour autant on connaisse déjà les, les arbitrages hein, et comment on, on doit faire dans un, un contexte contraint sur au niveau budgétaire qui est celui d'un certain nombre de, de ministères, de pays d'une manière générale dans le monde on va dire donc, euh, peut-être commencer pour aborder la, la, la question de, de ces fameux de, cette, de ces fameux 50 millions d'euros euh, qui avaient été pourtant pré présentés de façon assez euh, assez simple, comme euh, on ne voulait pas absolument pas toucher à quoi que ce soit qui. À avoir avec la création des engagements. Hein. Donc, il n'y a rien qui sera touché en termes d'engagement, de soutien aux artistes, de soutien à la création à travers ces 50 millions. Il s'agit simplement de, de lignes budgé, budgétaires euh, non utilisées ou sur des reports de crédits d'années antérieures euh, également non utilisées. Donc, ne, ces 50 millions ne touchent en rien, en rien, en rien la création euh, et l'accompagnement de, des artistes et, et, la, et la, les actions culturelles. Bon, il s'agit même en quelque sorte d'anticiper sur des, des ajustements qui se font en, en fin de, de, chaque année en fin de gestion. Et ça, ça n'affecte pas le, le, le soutien au spectacle, l'ensemble de la création, et ni plus généralement les politiques culturelles que nous portons. Ça, c'est pour répondre à, à cette chose-là. Sur le, le, le budget à venir, euh, Bon, euh, vous connaissez tous le, le discours de Victor Hugo à l'Assemblée euh, en 48 où il a exprimé euh, ce que ça voulait dire, un budget de la culture et des coupes. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous, <rire> je vous conseille d'aller le voir. Il est magnifique. <rire> je, je pourrais le, le dire ici. Et il, est, il dit bien l'esprit dans lequel nous travaillons. Hein, à savoir que un, un pays se trouve, une nation, euh, un ensemble de pays, le monde, dans une situation où il y a une réalité économique une réalité globale, et chacun joue sa partie. Tout à l'heure, j'avais failli, dans mon exercice de présentation, je vais loin du budget, mais ça ne fait rien, c'est un petit peu d'esprit, de, de, de la chose. J'avais l'intention, à un moment donné, de parler, puisque je vous l'ai dit dans, dans mon introduction, dans ma présentation, que j'étais proche de, de Pierre Rabhi, vous connaissez tous la légende du colibri, <rire> donc on peut l'analyser d'une façon ou d'une autre. Je vous rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, le, la forêt brûle, c'est l'incendie catastrophique et tous les animaux de la forêt sont dans un coin et se tairent et, et euh, ils ne font plus rien parce que c'est plus la peine. C'est comme euh, certains pays par rapport au changement climatique, on va dire. Et puis, il y a un petit colibri qui s'agite comme un forcené qui va au puits, qui prend une goutte d'eau et puis va l'amener sur le feu, la jette sur le feu, repart vite au puits, reprend une goutte d'eau et ainsi de suite. Et tous les autres lui disent, mais colibri, mais qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien. Il dit, c'est pas grave, je fais ma part. Voilà. Alors, ça peut être analysé dans un sens comme dans l'autre. Après, c'est une très jolie légende et qui peut nous nourrir en chaque circonstance. Donc, il y a une situation globale. Et il y a la situation du budget de la culture. Quelques, quelques éléments. D'abord, euh, la culture, l'éducation, l'accès de tous... Partout à la culture sont au cœur des priorités de ce quinquennat. C'est pas peu de le dire, c'est une réalité. L'autre jour encore, quand on était au sommet euh, franco-allemand, euh, devant la conférence de presse, euh, devant Angela Merkel, euh, le président a rappelé l'importance de la culture de façon transversale, comment elle alimentait euh, les politiques en général et comment elle pouvait amener à une politique euh, en la en traversant et en réenchantant et en remontant le sens des choses. Donc, cette conviction, elle n'est pas répétée en permanence pour ne pas être complètement incarnée. Après, il y a le budget. Les chiffres, quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous. On a, on a rassemblé pour aujourd'hui, c'est le, le, les chiffres clés du, du budget de, du ministère de la Culture. C'est euh, le, le ministère, c'est 3,6 milliards d'euros. Le budget de l'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros. Les crédits d'impôt qui permettent de soutenir notre modèle de création, euh, par exemple, le crédit d'impôt cinéma, c'est 1,5 milliard. et demi. Les taxes affectées, Vitri cinéma, CN CNC, CNL, ça, c'est un million d'euros. Et les crédits interministériels qui, qui touchent à la, à la culture, c'est 3, 4 milliards d'euros. Au total, la culture, c'est un effort public de 13 à 14 milliards d'euros euh, en 2017. C'est pour juste avoir un peu l'enveloppe le, le, le, générale, parce que c'est toujours intéressant de, re, de remettre ça dans, dans un contexte. Donc, euh, c'est vrai que la situation dégradée des finances publiques, hein, avec euh, quand même une dette qui est équivalente au PIB, ce qui, est, qui nous met dans la situation la pire de, de, des pays euh, de l'Europe, fait qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça. Est-ce qu'on le prend en compte ou est-ce qu'on ne pas le prend en compte On a décidé de le prendre en compte. Mais pour autant, euh, ce n'est pas la culture qui va arranger le, la, la situation. Et donc, euh, on travaille de façon très, très intense avec les équipes, en commençant par le discours de Victor Hugo, qui donc dans son discours, pour vous le dire très en résumé, dit euh, « Dans une situation donnée, quand il faut faire des économies, il faut faire des économies. Pour autant, il faut les mettre là où elles sont significatives et pas là où elles ne sont pas significatives. » Et c'est vrai que même si la petite goutte du colibri, c'est une façon de participer et il faut être solidaire d'une manière ou d'une autre. Pour autant, on va essayer de, de travailler pour que le, le budget de l'année prochaine euh, soit tout à fait cohérent avec les engagements pris. Et euh, on a pour cela, il y a une vraie réflexion aussi de... Réfléchir à comment le maintenir ou comment euh, même on espère l'améliorer. Donc voilà, ce sera euh, et en ayant 18 comme en 17, l'ambition sera toujours de mettre au cœur notre politique culturelle la création et le soutien aux artistes, le patrimoine et l'éducation artistique. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. Euh, le rapport euh, aux collectivités et à collectivité locale, puisque ça, ça découle euh, directement. Euh, c'est un lien fort et fondateur euh, merci d'avoir rappelé que nous avons déjà nous sommes retrouvés dans une grande réunion avec l'acronyme CCTDT, c'est à dire conseil des collectivités pour le dé développement culturel. culturel voilà et on l'a fait cette réunion pas parce qu'on devait la faire on l'a fait parce qu'on avait envie de la faire et pour préparer la réunion officielle, euh, c'est un peu l'esprit de la méthode qu a, que j'ai essayé de développer et qu'on va mettre en place euh, à tous les niveaux et dans tous ces aspects. Enfin, moi, depuis le début que je suis euh, arrivée au euh, ministère, je n'ai pas arrêté d'aller dans tous les niveaux, dans les niveaux transversaux, d'aller dans le ministère de haut en bas, d'essayer d'aller de, de, voir les autres ministères, d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, donc avec les collectivités locales. C'est pas peu de dire qu'elles sont au cœur de cette réflexion-là. C'est au niveau local, et c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur l'importance de travailler avec les DRAC. L'important, le, c'est là qu'on sait comment, quels sont les besoins, comment les choses se passent, comment est-ce qu'on peut réfléchir. Et euh, l'idée, c'est de travailler, évidemment, euh, ça va de soi, sur une, une contractualisation intelligente et en travaillant aussi sur la simplification des guichets, en travaillant sur le fait que. On essaye d'être de, de, plus dans les, dans, alors ne prenez pas mal le terme de l'efficacité, personne n'est inefficace, mais plutôt d'essayer d'aider de, à aller encore mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux même le témoigner en, étant, en venant de l'autre côté, parfois c'est incompréhensible où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on peut travailler, où sont les supports, etc. Donc tout ceci ne peut se faire que dans le cadre de cette contre-actualisation qui va être vraiment le... Le, le, le cœur du travail avec les moyens qu'on pourra mettre euh, en place et la réflexion qu'on va partager et effectivement dans, le, dans, dans, dans la situation qu contrainte euh, qui est malheureusement la nôtre. Donc euh, pour, et, et pour avoir euh, travaillé, je dis souvent que je suis une ministre recrutée sur travaux pratiques, je sais parfaitement qu'on a totalement besoin euh, de moyens et qu'en même temps on peut essayer de les réfléchir ces moyens euh, euh, dans, dans la ville où je travaillais il y avait des, des associations qui avaient des budgets énormissimes et puis des associations qui avaient des tout petits budgets et c'est pas pour autant que l'une faisait moins bien que l'autre il y a une façon de travailler, de réfléchir et de poser le problème Mais c'est pas nous qui allons le poser c'est chaque fois sur le terrain avec les gens qui savent et qui font donc ça je crois que c'est pour ça que ce, ce rapport est vraiment très très important j'ai entendu aussi la problématique, euh, la problématique, la problématique de, des centres dramatiques, alors on a parlé des centres chorégraphiques et puis on parle des centres euh, dramatiques nationaux, c est, c est la même, ce sont les labels, hein, ce qu'on appelle les, les fameux labels, et c'est la, la, la, la même question qui, qui, qui se pose et les mêmes inquiétudes. Alors si je peux me permettre, les, les, la lucidité de l'inquiétude est une chose fondamentale c'est pas celle-là qui va faire avancer, c'est une fois qu'on a la lucidité, c'est de travailler, de se mettre autour de la table ensemble pour savoir comment avancer. Et ça, c'est vraiment un principe de, de, de méthode fondamentale euh, qui est chaque fois peut-être à rappeler, parce que quand on, on, on est d'un côté avec l'expression d'une inquiétude et, euh, et, et uniquement de, de, de, de, de, de, même de la colère que ça peut amener, parce que ça peut amener de la colère qu'on peut comprendre, il faut la prendre en compte, la... la la réaliser, mais il est urgent de réfléchir ensemble pour avancer. Et donc moi, c'est ce que je vais m'appliquer à faire. Je n'ai pas de solution miracle, mais je sais qu'il n'y a pas de solution possible sans se mettre autour de la table ensemble et sans réfléchir ensemble. Et il n'y a surtout aucune distance à prendre, et ni euh, di, euh, discours d'en haut à tenir. Et c'est pour ça que je regrette profondément qu'il y ait eu... Euh, cette inquiétude augmentée par ce qui s'est passé à Avignon, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de ce que je pensais mettre en place, puisque les mêmes personnes, je les avais rencontrées trois jours avant. On avait pris le temps, longtemps, ensemble pour travailler. J'avais rencontré aussi l'ensemble des syndicats de la... Euh, du spectacle euh, j'avais pris vraiment un temps important parce que quand euh, une ministre se déplace à Avignon c'est pas seulement pour aller au spectacle c'est pour aller voir les gens sur le terrain et pour être en contact avec eux et entendre ce qu'il y a à entendre donc c'est vrai que, euh, là, du coup, j'étais vraiment désolée de cette chose-là. Et donc, euh, je, je comprends qu'il y ait une, une, une inquiétude dans cette incompréhension soudaine qui a été exprimée euh, chez l'ensemble des directeurs et directrices des, des centres dramatiques nationaux. Et euh, elle s'exprime donc, euh, finalement, sur puisqu'elle s'est exprimée sur plusieurs sujets, les moyens budgétaires, d'évoluer à ces structures, hein, dans un contexte d'érosion des marges artistiques de ces lieux, les relations entre théâtre privé et théâtre public, puisqu'il a été évoqué, pour moi, un, un rapport que, donc, que je n'ai même pas encore appréhendé. Donc euh, voilà. Et euh, l'éducation artistique et culturelle pour laquelle les équipes de labels font un travail remarquable, et évidemment intrinsèquement lié à la singularité des projets artistiques. Et donc, à aucun moment, ceci est remis en question. Au contraire, on veut s'appuyer sur cela pour réfléchir encore mieux à cette politique. Euh, donc, euh, j'entends je, ce sentiment d'incompréhension euh, qui a pu naître de, de cet échange et j'en suis désolée. Et euh, je souhaite vraiment établir un cadre, je le redis, de discussion euh, constructif et transparent. Hein, donc, je, je, je rappelle que j'avais rencontré ces différents acteurs euh, au cours d'un déjeuner. Dès que j'ai appris qu'il y avait ce, ce souci, j'ai appelé leur président, d'ailleurs, pour. Euh, dire ce que je vous dis c'est surtout important de le dire devant vous et euh, redire que je mets la, la création et les créateurs au centre de la politique je trouve que cette idée des centres dramatiques nationaux qui vont avoir 70 ans et dont on va imaginer de fêter ensemble la chose de façon à la hauteur de, de ce que cela mérite c'est fondamental les artistes peuvent habiter une, une pratique d'une façon tout à fait exceptionnelle et euh, irremplaçable et on en a totalement besoin donc je... Pour moi, euh, j'ai vraiment cette nécessité de toujours repartir de l'artiste, des créateurs, qui sont les, des, qui sont les créateurs de richesse et qui sont aux avant-postes du rayonnement culturel de notre pays, qui créent, qui interprètent, diffusent, parce qu'ils participent aussi à la diffusion, et c'est peut-être aussi important de les impliquer là-dedans, ou exposent une œuvre d'art et contribuent se faisant à l'échange des idées, des opinions indispensables à une société démocratique. Je souhaite donc inscrire mon action euh, dans cette histoire vivante de la décentralisation euh, dramatique et euh, chorégraphique. Et nous fêterons cette année le 70e anniversaire. Les équipes et moi, on discute de toutes sortes de, de préoccupations qui sont les leurs dans un contexte qui a beaucoup évolué, hein, il faut dire en 70 ans, et la rentrée sera l'occasion de de fêter cet anniversaire de la décentralisation dramatique et d'avancer avec les directeurs et directrices de création sur l'avenir de cette politique. Voilà ce que je peux dire euh, là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Les bibliothèques, l'EAC, la réforme des rythmes scolaires. Je ne euh, sais pas un peu comment s'il est déroulé. Et... Allez-y, madame la ministre. Bon, d'accord. Donc, euh, les bibliothèques puisque c'est à la fois un axe fort, c'est à la fois un axe territorial aussi euh, qui concerne les, les collectivités. Euh, je suis émue, alors je bois et je mets de l'eau sur mes lunettes. Bon, Les, les bibliothèques euh, se sont largement transformées hein, depuis euh, plus de 20 ans euh, pour tenir compte de l'évolution des pratiques culturelles. Ce sont des véritables lieux de vie. J'étais dans des bibliothèques où c'est extraordinaire, où les les gens des quartiers viennent, font remplir même des papiers, ou les mamans viennent avec leurs enfants, où il y, y a vraiment quelque chose qui, qui se met comme, presque comme une maison de quartier. Et euh, en plus de ça, à côté de ça, elles sont de plus en plus ouvertes aux, aux usages numériques. La capacité de ces lieux à être largement ouverts au public est donc décisive. Malheureusement, nos bibliothèques sont très, très loin des meilleurs. Nos bibliothèques sont des bons standards en, en, en Europe. Mais l'extension des, des horaires n'est enfin, pas du tout à l'équivalent de ce que ça peut être dans les autres pays. C'est assez paradoxal et c'est donc une priorité de, de, de ce programme. Et pour ce faire, puisque c'est un changement et que tout, tout, tout changement, toute évolution, et qui a déjà eu lieu dans, dans certains endroits, et on va s'appuyer là-dessus, mais c'est pour ça qu'il me paraissait important de confier une mission d'ambassadeur de bonne volonté à quelqu'un D'abord, qui aime profondément le livre et qui est co profondément convaincu de l'importance du livre dans le, de, le rapport au livre pour, euh, pour, le, pour les citoyens. Et c'est Éric donc qui fera un tour de France pour convaincre les maires d'aller dans cette voie, de les accompagner une fois de, pour, de plus. Une mesure, ça se dit. Et si elle n'est pas accompagnée, ça peut effectivement poser des inquiétudes, des angoisses, etc. Donc, il va faire ce tour de France. Et l'idée, c'est de faire un large débat national au mois de mars. Donc, euh, il s'agit aussi en contact avec la sénatrice Sylvie Robert, qui est euh, très euh, attachée à ce sujet et euh, que je dois revoir, que j'ai eu longuement en téléphone et que je vais euh, revoir bientôt pour voir comment euh, elle est avancé de son côté. Et l'État accompagnera les collectivités en expertise et par un concours financier dont les modalités... Euh, seront définis et c'est aussi une dimension interministérielle euh, auquel doit être associé euh, le, le ministre de l'Intérieur bien évidemment et l'enseignement supérieur voilà ça c'est à peu près euh, sur le assez euh, ce que je pense que j'ai déjà assez assez répondu sauf que euh, il y avait cette problématique des réformes et des rythmes scolaires je, je, je crois que la façon dont on a envie d'avancer sur l'EAC elle est presque indépendamment de, indépendante de ça puisqu'elle doit être constitutive de l'éducation donc ça ne doit pas être le plus culturel qu'on fait éventuellement pendant l'heure euh, euh, qu'il y avait après c'est quelque chose qui doit nourrir le, la journée scolaire donc euh, d'une certaine façon on pourrait presque dire que, que c'est déconnecté voilà je ne sais pas s'il y a d'autres. Je regarde Mais si j'ai. On va passer autres aux, aux autres questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Euh, Frédéric Dumas, à vous la parole. Madame la Ministre, tout d'abord, je voulais vous dire quand même à quel point nous sommes heureux de votre nomination, de votre engagement sans faille et de tout temps. En faveur des deux grands enjeux de la culture, que sont d'un côté la diversité culturelle et de l'autre côté l'éducation au sensible, en faveur de l'égalité des chances et de la cohésion sociale et ce que vous avez appelé vous-même votre cohérence. Euh, donc ma question va porter sur un sujet d'actualité. Euh, je voudrais évoquer en fait les, les graves conséquences de l'attitude de Canal, vis-à-vis -vis des auteurs et donc de la création. Euh, le président de la République et vous-même avez fait de la juste rémunération des auteurs, une des priorités de ce quinquennat, et je voulais saluer à ce titre le travail qu'avait mené euh à l'époque, Marc Schwartz, dans le domaine de la musique, il fit le travail de notre collègue Constance Le Grip au Parlement européen sur le droit d'auteur. Euh, donc, euh, cette juste rémunération, c'est une des mesures phares hein, de notre programme culture. C'était à l'élaboration duquel j'ai participé, aux côtés de, de Marc Schwartz. Mais une de nos autres priorités, c'était de faire du principe de la contractualisation et de la responsabilisation la base du contrat avec la nation. Donc le socle de la méthode de la transformation de, de, de notre société, où il existe des droits et des devoirs, qui seul permet donc de fabriquer du commun et de transcender les intérêts particuliers. Or, depuis quelque temps, Canal refuse de verser les droits d'auteur dus sur des bases contractuelles et persiste dans ce refus. Alors c'est vrai que nous sommes dans un monde en pleine évolution, un monde où les modes de consommation de l'image ont fondamentalement changé et mettent en péril les écosystèmes existants, donc les opérateurs historiques. Il est donc normal de vouloir une adaptation euh, de la régulation et d'accompagner les changements. La volonté de Canal+, de demander à ce que ces évolutions soient prises en cause est donc légitime. Mais cela ne peut se faire unilatéralement et le simple non-respect d'accords contractuels en cours qui n'ont par ailleurs même pas été dénoncés, euh, euh, n'est pas acceptable. Si de nouveaux accords euh, doivent voir le jour, il est absolument indispensable de rétablir la confiance. De notre côté, il me semble important question, euh, plaît, que madame. la représentation nationale, donc notre commission, puisse auditionner M. Vincent Bolloré, et je laisserai le président le, le proposer. Euh, nous connaissons votre position ferme sur ce sujet, mais nous voulions savoir de quels moyens vous disposez pour euh, vous faire entendre. Merci beaucoup. Euh, madame euh, Le Grip Merci Monsieur le, le Président, dans la droite ligne de l'intervention de Frédéric Dumas je voulais moi également insister sur les principes de juste rémunération des artistes et des créateurs, de diversité culturelle, de lutte contre le piratage et de partage des, de la valeur tout au long de la chaîne de, de, qui va de la création à la diffusion. Nous connaissons votre engagement et, et votre opiniâtreté pour ces combats, sachez que le groupe Les Républicains sera force de soutien, force de proposition, aiguillon si besoin et pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans les combats nationaux euh, et européens qu'il y aura à mener. Vous savez que le projet de révision de la directive des droit d'auteur euh, qui actuellement se déroule tant au Parlement européen qu'au sein du Conseil des ministres donne lieu à des débats passionnants, passionnés, intenses, pas toujours très sereins. Euh, comme toujours en, en matière européenne, en matière de négociation européenne, le diable peut se cacher dans les détails. Donc euh, vraiment, nous vous engageons à tenir bon, à, à être ferme jusqu'au bout et à ne pas euh, éventuellement euh, lâcher, je dirais, euh, sur tel ou tel détail qui pourrait tout à fait désastreux pour nos artistes et nos créateurs. Nous comptons sur vous. J'ai une question sur la filière musicale. Vous avez annoncé le lancement d'une mission confiée à Roc olivier Mestre pour réfléchir à un diagnostic sur les besoins de la filière musicale et sur ce projet de création de la maison commune de la musique. J'entends bien que parmi les tâches qu'aura accomplir cette mission, il y a certainement celle d'envisager euh, euh, les financements euh, possibles pour euh, appuyer euh, les efforts et, et, et les activités de la filière euh, musicale. Néanmoins, pouvez-vous quand même déjà, peut-être avez-vous quelques idées, euh, nous indiquer quelques-unes des pistes de financement de cette maison commune de la musique euh, qui pourrait déjà avoir euh, traversé euh, votre esprit ou l'esprit euh, des services de votre ministère Et je termine par une question sur le bureau Export qui euh, soutient, qui est un outil associatif qui soutient le développement de, des talents de nos musiciens à l'étranger. Est-ce que le ministère entend renforcer les moyens euh, budgétaires, notamment, euh, de cet euh, instrument intéressant qui est le bureau export Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Madame Le grip euh, Madame Sophie Met, à vous la parole. Madame la ministre, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je vais vous poser... <rire> je vais vous poser une question sur les, les opéras euh, si l'opéra national de Paris se porte bien et connaît un important rayonnement tout comme le festival d'art lyrique d'Aix qui se déroule actuellement cela ne doit pas cacher la réalité et les difficultés financières et d'attractivité que connaissent les opéras de province tel qu'a pu en rencontrer dernièrement l'opéra de Bordeaux je suis girondine euh, concernant la restriction des effectifs et des, des, des artistes permanents en effet, les baisses de dotations budgétaires et de recettes, accentuées par une constante inflation des coûts, permettent, mettent ces institutions culturelles en danger, surtout au regard du caractère tutélaire du modèle de financement français. De surcroît, ce sont souvent ces opéras de province qui développent le plus les créations originales et les nouveaux spectacles. Une question, donc, comment allez-vous répondre aux problématiques budgétaires des opéras, et plus particulièrement à ceux de province J'aurais une autre petite question. Euh, je suis présidente d'une association qui gère un cinéma de proximité en province, donc dans une petite ville. J'ai un cinéma mono-écran. Euh, donc il y a tout un tas de, de, de belles choses que vous avez dites euh, par rapport, euh, entre autres, à l'éducation, à l'image. Et bon, j'y suis particulièrement sensible. Et justement, à, à ce sujet, je voulais savoir quelles mesures incitatives, on va dire, auprès des, des établissements scolaires, vous pourriez mettre en place euh, parce que bah, les établissements aussi euh, connaissent des restrictions budgétaires et pour certains ne, ne se déplacent plus par rapport au transport euh, pour euh, venir amener des classes dans les, euh, dans les établissements scolaires. Autre question voilà. s'il vous plaît. Si Donc avez... Est-ce qu est que Madame la ministre aura une, une écoute attentive pour euh, l'éducation à l'image merci, bien, bien. merci beaucoup. Euh, Madame Béatrice Piron oui, bonjour, merci, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'accès à la culture de tous, pour tous et partout figure au cœur des priorités de ce quinquennat. Mes questions concernent le passe culturel qui est une mesure très positive pour les jeunes Français et un nouveau moyen pour inciter les jeunes à s'intéresser aux multiples activités culturelles proposées sur leur territoire. Il s'élèverait à 500 euros pour être dépensé en produits culturels, selon leur choix. Néanmoins, nous n'avons toujours pas de date de mise en œuvre du PAS, de même que nous ne connaissons pas les modalités d'utilisation des crédits. Les 500 euros pourront-ils être utilisés uniquement sur l'achat de DVD ou y aura-t-il une incitation à la diversité par un flétage, fléchage différentes activités Enfin, le PAS sera cofinancé par des distributeurs, des plateformes numériques et l'État, ainsi avec le plan de réduction des dépenses annoncé par le ministère de l'Action et des Comptes Publics. J'aimerais savoir si sa mise en place ne va pas pâtir des contraintes budgétaires. Merci beaucoup. Madame la ministre, vous avez la parole. J'étais en train de noter là. La... Très bien. Euh, sur l'histoire de Canal. Grave histoire de Canal. Histoire de Canal+. Donc, je reprends. Voilà. Euh, évidemment, la, la réponse est simple, euh, quand il existe un contrat, on ne peut pas s'exonérer des obligations qui découlent de ce contrat, ça c'est évident. Et il n'est pas du tout normal que Canal+, ne verse pas les droits et avance aux, aux créateurs, aux artistes dont ils diffusent les œuvres. Pas une les auteurs ne sont pas une variable d'ajustement, donc ça, aucune stratégie de réduction de coûts ne peut justifier un, un tel comportement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très grave. C'est pour ça qu'on s'est exprimé, qu'on a reçu les gens de Canal+. S'il s'agit de renégocier ou de repenser au contrat ou s'adapter aux nouvelles offres commerciales, il n'est pas tolérable que ces renégociations se fassent sous une telle pression financière. Je crois que ça, il n'y a, a rien à dire de plus que... Je, je, moi, je mets, en tous les cas la juste rémunération des auteurs et des créateurs au, au centre de mes priorités, au cœur de mes priorités. J'en fais un combat fort au niveau européen, et vous le savez, dans le cadre de la révision de la directive sur le droit d'auteur. Ça, c'est non négociable. Euh, on ne passe pas son temps à dire qu'on soutient la création, et puis accepter ce genre de pratique. c'est absolument pas possible. Alors, euh, sur la maison commune, puisque on était euh, parti sur euh, l'histoire de la maison commune, alors c'est vrai que euh, j'ai un peu rencontré tous les milieux de, de la musique à travers, euh, euh, bon, bien sûr, euh, le, le, le midem, euh, la fête de la musique, Solidaise, j'étais à Aix en Provence, euh, j'ai rencontré les gens d'accord majeur, j'étais même à Arles, le Festival des musiques du monde, enfin donc... La musique est un, un domaine que, que j'ai fréquenté, que je fréquente et que je fréquente maintenant dans ces, dans ces organisations qui s'en occupent. Et donc, euh, j'y suis très, très euh, sensible. Et, mais j'ai bien entendu que les, les rapprochements, la filière comprend les artistes, la création, mais aussi les diffuseurs, les, ceux qui a, accompagnent. Il y a la musique euh, enregistrée, il y a le spectacle vivant, il y a la transformation numérique qui est un enjeu. Il y a la problématique, comme vous l'avez très justement dit, de l'export, qui est très important pour la musique. Et donc, il c'était est, il est, est, est urgent d'avoir une ambition pour tout cela. Et l'idée de rassembler euh, ces différents acteurs de la filière euh, autour d'objectifs et de réflexions euh, à mettre en place, à repenser euh, les politiques de soutien à L'émergence des nouveaux talents et leur diffusion, c'était euh, ça un peu l'idée qui a sous-tendu le fait de créer une maison commune de la musique et pour comprendre comment il fallait euh, arriver là, comment il fallait, quel contour lui donner, quel, euh, comment la financer, quelle gouvernance, euh, quelle modalité de financement, tout ça il, nous a paru utile du coup de confier une mission euh, de réflexion à Roccoli-Vimez qui, qui a déjà rencontré je pense la plupart des, des acteurs pour euh, nous remettre toutes ces conclusions en septembre donc d'ici là je n'ai pas plus euh, à dire sauf à rassurer euh, quand même qu'en rien ça n'entame la détermination à poursuivre et développer le rôle du ministère de la Culture et de l'administration centrale dans l'action de conception, de mise en œuvre et d'animation des politiques musicales. J'ai entendu beaucoup d'angoisse du, du côté notamment de la musique classique contemporaine et donc j'ai tenu à les rassurer à ce niveau-là. Ça n'entame en rien cet accompagnement-là. Et donc ça, c'est important de le préciser. Ensuite, il y avait euh, la problématique, puisqu'on est sur la, la musique, et, et l'export, qui était une question subsidiaire, elle rentre typiquement la réflexion, dans cette réflexion sur la, la maison commune de la musique. Les opéras, euh, c'est vrai que c'est une problématique qui a déjà été posée et qu'on connaît. Euh, il y a le conventionnement durable pour les théâtres lyriques d'intérêt national, à côté du label d'opéra national en région. Et euh, je sais qu'il y a un travail énorme pour ça toujours dans mon côté, euh, je suis ministre des Travaux pratiques euh, et je les ai fréquentés en étant dans les conseils d'administration et c'est des choses que je connais. Et effectivement, il y a un travail formidable qui est fait sur l'EAC euh, à travers euh, ces opéras. Pas qu'en région, à Paris aussi, où, où il y a quand même toute la démarche des mos et toutes ces choses-là, l'orchestre à l'école, enfin, donc, tout ça, c'est très, très, c'est important. Et donc, il faut effectivement euh, travailler là-dessus. Pour l'instant, je peux pas, je, je prends connaissance, j'ai entendu qu'il y avait des, des véritables problématiques. Et donc, euh, c'est un dossier que je vais regarder, évidemment, avec attention. Ensuite, la problématique de, du cinéma de proximité, qui est aussi... Euh, ce pas pour la ramener, mais c'est une problématique que je, je me connais vraiment bien. Mais j'ai découvert, parce que le, le parcours que je fais est absolument passionnant de, de découverte, parce qu'il y a des tas de choses en fait qui existent et qui sont absolument fabuleuses. J'ai découvert à la faveur de la, comment ça la journée nationale du, euh, du cinéma. J'ai été à l'agence la, à euh, pour le court-métrage, où j'ai rencontré... C'était extrêmement émouvant d'ailleurs, euh, toute une équipe de services civiques qui, euh, que le CNC a imaginé rassembler autour d'une médiation, euh, d'une médiation à l'image. Et voilà que ces jeunes, après un mois de, de formation, vont. Euh, à l'encontre sous les territoires des collèges, des lycées pour une éducation à l'image et peuvent travailler du coup avec des, des cinémas de proximité et quand il n'y a plus de moyens, il y a ces jeunes qui arrivent avec une volonté énorme et l'effet induit, et c'est ça qui est formidable on est toujours dans des boucles de rétroaction positive c'est que ces jeunes là, ils ont leur vie transformée parce qu'ils ont été confrontés à être acteurs de cette médiation et c'est un peu ça le AC aussi c'est extraordinaire, ça vaut vraiment la peine d'être Mis, mis en avant et montré. Le passe-culture, c'est... Ah, voilà, le passe-culture, euh, ce n'est pas une mesure isolée, elle est dans une logique de l'accès à la culture, et euh, elle est importante aussi en matière d'éducation artistique et culturelle. Sur les modalités d'utilisation, ce qui est tout à fait original sur ce qu'on a envie de, de, de mettre en place, c'est de laisser le jeune pilote de sa, de sa décision. Il existe déjà des formules, et d'ailleurs on les étudiera, il existe dans les régions, des régions qui ont mis en place des passes culture et on va faire un peu l'état des lieux. On va aussi aller voir sur, dans les autres pays, puisque c'est inspiré d'autres pays, comment se fait la mise en place quels sont les écueils et quels sont les points positifs pour essayer de justement d'avancer le plus intelligemment possible mais ce qui est très intéressant c'est que le jeune est le est le pilote de son de son passe-culture c'est-à-dire qu'on ne se passe pas en position de de, de juge de comment il va l'utiliser et il ce sera aussi bien pour aller dans un musée que dans un cinéma que acheter des livres que aller au théâtre et ça, c'est à un moment donné, c'est la société de confiance qu'on va essayer de mettre en place et d'accompagner. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Euh, madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Merci, Juste, Madame... Euh, si, si je peux me permettre, euh, vraiment essayer de, essayons de, de, de condenser. Euh, je suis désolé parce que Madame euh, la Ministre doit nous quitter euh, d'ici... Euh, une bonne demi-heure Voilà, donc, euh, oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à, à laisser votre, votre tour si jamais la question a déjà été posée. Et puis, nous en organiserons d'autres auditions de, euh, de Madame Nissette, ah. bien entendu. Excusez-moi, excuse Mme Riste. Merci. Ma question porte sur les scènes de tabagisme au cinéma. Une étude américaine parue la semaine dernière indique que le nombre de scènes où l'on voit une personne fumer a quasiment doublé entre 2010 et 2016. Le sujet n'est pas nouveau, il est complexe car il s'agit de concilier santé publique et liberté de création. Plusieurs propositions avaient été faites, notamment par l'ancienne ministre, Michel Delaunay, qui voulait une interprétation extensive de la loi Evin et la suppression des subventions publiques aux films qui montreraient le tabagisme à l'écran. Mais surtout, en 2016, l'Organisation mondiale de la santé avait préconisé d'interdire aux mineurs les films où l'on voit des acteurs fumer, sachant que la classification en France tient compte actuellement de la protection de la sensibilité des mineurs, et pas de la santé publique. Alors que la ministre de la Santé a pour objectif de voir naître la première génération sans tabac, j'aimerais connaître votre position sur cette recommandation et plus largement sur le lien entre le tabac et le cinéma. Merci beaucoup, Madame Custer. A vous la parole. Merci, euh, Brigitte Custer, députée de Paris, pour les Républicains. Euh, Madame la ministre, euh, je voulais vous dire que, bien sûr, nous nous retrouvons sur euh, vos objectifs et, et, et vos priorités. Euh, vous avez en plus parlé dans votre méthode de, de co-réflexion et de co-construction. Euh, pour ceux d'entre nous qui, sont, euh, qui sommes encore des élus euh, locaux, qui avons l'expérience du, du terrain, je dois vous dire que ça nous interpelle beaucoup. Et lorsque vous avez parlé de plusieurs exemples, dont entre autres, euh, à l'instant, le pass culture, euh, j'aurais grand plaisir à vous expliquer ce que nous avons fait, d'ailleurs, euh, à Paris dans le district. 7e arrondissement pour justement inciter toutes les personnes de manière gratuite avec des avantages dans tous les lieux de culture. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir, Madame la Ministre, euh, sur la partie budgétaire. Euh, Permettez-moi, excusez-moi, d'insister euh, sur euh, ces 50 millions euh, d'économies que nous avons donc euh, découvert. J'imagine que vous aussi, je ne sais pas si on vous avait prévenu avant que vous preniez votre poste, euh, vous nous avez donné une réponse euh, ou en nous expliquant que c'était des lignes budgétaires euh, non utilisées. Je trouve que le montant est assez élevé pour des lignes budgétaires non utilisées et que ça n'allait toucher en rien l'ensemble de la création et les différentes politiques culturelles. Euh, comment, à ce stade, quand même, pouvez-vous nous, nous, nous informer au sein de cette commission, au-delà de ce que vous nous avez précisé tout à l'heure, car si on sait vous êtes dans un contexte budgétaire que, euh, bon, on peut revenir sur le fait que tout le monde découvre ce contexte, euh, ce qui m'inquiète parallèlement, c'est le contexte budgétaire des collectivités locales, puisque hier il a été également demandé euh, 13 milliards d'économies aux collectivités. Or, vous avez parlé de conservatoires, vous avez parlé évidemment de, euh, de, de beaucoup de lieux où se font euh, et où se crée la culture euh, sur nos différents territoires. Comment arriver dans cette politique d'entonnoir budgétaire à réussir à aller vers les objectifs que vous avez décrits, Madame la ministre, et encore une fois sur lesquels nous nous retrouvons Et puis un projet qui me tient particulièrement à cœur dans le 17e à Paris, mais surtout à Paris dans son ensemble, c'est la Cité du théâtre, qui a été initiée il y a de cela maintenant quelques mois, avec différents acteurs, la Comédie française, le, le théâtre de l'Odéon. Et j'espère, Madame la ministre, que je serai, en tout cas, je serai moi à vos côtés pour ce dossier. J'espère pouvoir compter sur vous pour l'aura que ça aura sur Paris. Merci beaucoup. Euh, Madame Gisèle Biémouret, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si vous le permettez, je vais revenir sur la... La, les, les bibliothèques, la lecture publique participe de l'insertion sociale et de la lutte contre la précarité les bibliothèques sont un lieu d'apprentissage de la citoyenneté elles peuvent aider à la formation à la recherche d'emploi de, à l'insertion des populations précaires comme le montre la, la bibliothèque publique d'information qui en est l'exemple abouti dès 2012 le précédent gouvernement avait engagé une politique volontariste en faveur du développement de la lecture tant au niveau centrale avait le projet de rénovation de la BPI, comme au niveau déconcentré avait la poursuite notamment des dispositifs des contrats territoire-lecture qui rencontrent un vif succès autour de partenariats entre l'État et les collectivités territoriales mobilisant euh, tous les acteurs de la lecture euh, sur un territoire. Vous avez récemment présenté euh, un discours ambitieux en faveur des bibliothèques devant le congrès de l'Association des bibliothécaires de France, notamment concernant l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques territoriales, euh, puisque vous souhaitez mettre en place un comité euh, de pilotage pour sensibiliser les collectivités sur cette question et définir les modalités euh, du soutien de l'État. Les annonces fiscales concernant les collectivités faites à la conférence des territoires hier ne sont en rien pour nous rassurer sur la pérennité du financement des bibliothèques. Et je voulais préciser, pardon, madame, madame la ministre, je suis une élue de la campagne. Non. Un terme que je préfère à une élue de la, de la ruralité. Je suis une élue de la campagne et effectivement, dans les territoires, nous faisons beaucoup d'efforts. Les collectivités en font beaucoup, sauf que chez Notre nous... Question, si en il y a un coût beaucoup plus important peut-être qu'en milieu urbain. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie. Bien, euh, madame Odamadou. Merci monsieur le président. Euh, madame la ministre, euh, dans les quartiers populaires et peut-être bon, peut plus, plus particulièrement euh, dans ces quartiers, la victoire d'Emmanuel Macron a suscité beaucoup d'espoir. Il appartient maintenant à... Il nous appartient d'être à la hauteur de ces attentes. Loin des clichés et riche de la diversité de ses représentants, la culture urbaine s'est imposée à l'avant-garde de la production culturelle française. Qu'ils soient musiciens, danseurs, acteurs ou encore graffeurs, les, les artistes issus de banlieues font partie intégrante de la culture française et en sont souvent les principaux ambassadeurs à l'étranger. L'enjeu culturel dans les quartiers est double. Il faut à la fois accompagner et promouvoir la création culturelle de nos banlieues, tout en assurant à leurs habitants le même accès à la culture que partout ailleurs sur le territoire. Il s'agit là de défendre un des trois principes que de notre République, l'égalité. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle est de manière générale votre vision et votre ambition pour le développement de la culture urbaine et de, quelle et de manière plus précise si les engagements pris pendant la campagne feront l'objet d'une attente spéciale ou de mesures particulières en ce qui concerne les quartiers populaires je Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Alors je suis un peu confuse parce que systématiquement, je n'ai pas cité vos noms, mais je vous découvre et je pense que dès que je reviendrai, je... Euh, J'aurais, euh, je, je serais plus, plus élégante à ce niveau-là, vraiment. Euh, voilà, même oui, si vous Ne vous inquiétez pas, nous, mais nous découvrons coup, tous. Voilà. De, nous du découvrons coup, j'ai bien entendu qu faut... que la question de Mme Rist <rire> sur le tabac et le cinéma, euh, effectivement, le cinéma et l'audiovisuel bénéficient. Là, on a parlé tout à l'heure de la loi euh, Liberté, Création, Architecture, Patrimoine, de garantie associée à la liberté de création. Et il s'agit d'une liberté fondamentale. Hein. C'est ce qui permet à la France de tenir une place particulière dans le cinéma mondial. Et tout le monde est très attaché à ça. Et c'est ce qui nous donne une influence considérable sur le cinéma d'auteur. Dans le, lutte, le cadre de la lutte contre le tabagisme, une circulaire du ministère de la Santé a d'ailleurs rappelé en 2012 qu'il ne ressort ni de l'esprit ni de la loi de la E20, ni des engagements internationaux de la France que la consommation de tabac est interdite dans la création cinématographique et audiovisuelle. Donc voilà, je pense que... On est tous d'accord sur les méfaits du tabac. Pour autant, on ne peut pas commencer à intervenir euh, sur le sur le contenu du film. C'est, je, je crois, je, je suis pas sûr, mais je pense que les, les affiches ne peuvent pas bon, euh, mettre en avant des éléments de tabagisme. Et donc, euh, voilà. Après, euh, il faut faire comme, en tout de la pédagogie. Voilà. Euh, pour l'histoire, euh, Madame Custer du passe culture dans le dans 17 e je serais ravi d'avoir euh, on va, on va, on va s'intéresser euh, sur le budget j'ai déjà répondu je vous rappelle que c'est 13-14 milliards d'euros qui ont été demandés c'est vrai que c'est quelque chose qui est suite à, à l'audit sur les comptes publics qui a permis de faire l'état des lieux de, de la chose et c'est vrai que euh, ce, ces 50 millions c'est vraiment la goutte la goutte d'eau du Colibri, euh, que je dis, on pouvait le voir, c'est comme le verre à moitié plein à, ou à moitié vide, on le voit comme dans un sens ou dans l'autre. C'est 50 millions et c'est vraiment sur des crédits non engagés, donc ça n'affecte pas la création. Donc ça, je, je le répète. Et la Cité du Théâtre est un grand projet, est un grand projet, parce qu'à la fois, c'est un, un nouveau projet qui... Euh, qui rassemble dans un quartier de périphérie. Et donc, en cela, c'est intéressant dans l'idée d'une évolution euh, vers euh, d'autres centres et vers le Grand Paris. Euh, c'est un, un projet qui se, se justifie, en plus de ça, par une meilleure organisation entre l'Opéra, qui va récupérer ses lieux euh, à la Bastille, euh, avec euh, deux grands théâtres nationaux, et qui, du coup, dans l'idée de ce projet, s'engage vers une véritable politique nationale, vers les territoires aussi et surtout le, le conservatoire dra, national d'art dramatique qui a un véritable besoin puisqu'il y a eu des accidents, il y a eu des problématiques et donc il y a une vraie nécessité à euh, investir beaucoup dans, la, dans un aménagement, une reconstruction. Donc tout cela se justifie. Donc on a déjà rencontré les différents acteurs et on travaille à l'idée là aussi d'une co-construction ensemble, trouver les, les, les moyens de fonctionner avec la, la meilleure euh, Intelligence pour une meilleure diffusion et trouver notamment des, des économies à travers euh, ce qu'on ne devra pas faire du coup euh, au niveau du conservatoire et la revente des bâtiments, euh, puisqu'ils vont venir là, le travail avec l'Opéra qui va donc euh, développer son ses recettes en faisant plus de travail vers les publics, etc. Donc euh, je crois que là, il faut vraiment travailler et donc euh, on travaille avec les opérateurs et on les a mis au travail euh, ensemble. Et c'est vrai que c'est aussi un, un projet qui est euh, sous l'œil attentif du président. Et on, on espère qu'on va trouver du coup des, des financements tout à fait originaux sur, euh, sur le propos. Ensuite, euh, sur les bibliothèques, c'est au cœur, d'une certaine façon, j'ai déjà répondu. Et sur l'art urbain, euh, eh bien euh, c'est évidemment quelque chose, puisqu'il est demandé là mon avis, mon opinion, quelque chose qui m'intéresse évidemment euh, à, à titre de conviction euh, partagée avec euh, les équipes, tout à fait intéressante et on va s'intéresser à, à, à donner une reconnaissance nationale notamment au hip-hop. Dans un de mes déplacements j'étais voir un, un lieu dans une, un hangar euh, du côté de euh, du côté du gare absolument extraordinaire avec des jeunes qui faisaient un travail mais hallucinant grâce au hip-hop qui faisait même un travail euh, pour les handicapés de faire du des descriptif de spectacle pour qu'ils puissent le voir, j'ai vu des jeunes qui, qui se sont exprimés donc bien sûr euh, ces cultures urbaines sont, sont très très très importantes et seront euh, l'objet de toute notre attention Merci beaucoup Madame la Ministre euh, Madame, euh, Maximino, pardon, vous avez la parole Merci Monsieur le Président Madame la Ministre la question, si vous le permettez, s'appuiera sur mon expérience élue locale et plus précisément sur celle de Mère des petite commune de 900 habitants. À l'heure où l'on parle de la suppression de la taxe d'habitation, les budgets consacrés aux projets culturels sont malheureusement les premiers impactés par les restrictions budgétaires. Même avec une, pompe, une politique volontariste, les territoires éloignés des structures culturelles peinent à mettre en place des actions culturelles au service de tous et surtout ne peuvent pas financer une éducation artistique et culturelle pourtant clé de voûte de l'accès à la culture. Avez-vous une ambition et une vision pour ces territoires parfois oubliés, car la culture dans les petites communes ne se résume trop souvent qu'en un relais d'opération nationale, comme la grande lessive ou encore les journées du patrimoine Peut-on envisager une généralisation, voire un déploiement plus conséquent des dispositifs comme création en cours, initiés par votre ministère, qui permettent à 100 jeunes artistes d'occuper des résidences artistiques dans les écoles par exemple Merci. Merci beaucoup M. Minot. M. Garcia si M. M. le Président oui, très rapidement, puisque vous avez déjà répondu, Madame la Ministre, concernant les, les bibliothèques et les ouvertures et du soir et du week-end. Euh, dans votre esprit, c'est le rapport et le, la visite d'Eric de Orséna qui euh, fixera certaines modalités le moment venu. Avec son tabou, vous, vous êtes preneuse de toutes les, les bonnes idées. Et en fait, la, la vraie question, c'est est-ce que l'aide financière de l'État sera ponctuelle ou pérenne Bien, merci beaucoup, M. Garcia. M. Bournazel Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Culture, je voudrais vous interroger sur la politique du cinéma et de l'audiovisuel. Je suis là. Euh, vous le savez mieux que quiconque, le cinéma et l'audiovisuel, c'est la diversité culturelle, c'est aussi du rayonnement pour la France et c'est aussi de l'emploi. Je voudrais vous interroger sur les dispositifs du crédit d'impôt national les crédits d'impôt international. Vous savez que c'est un sujet absolument important pour tous les professionnels. Confirmez-vous que ces dispositifs peuvent compter sur la stabilité et de votre action publique sur le quinquennat à venir. Je voudrais donner quelques exemples. Euh, le Crédit d'impôt national a permis la localisation de films comme Albert, ceux d'Albert Dupontel ou de Valérie Lemercier. L'attractivité grâce au Crédit d'impôt international des films comme Cré, un film bollywoodien qui a été tourné à 100% à Paris l'été dernier ou encore les films de Jackie, Jackie qui est indique, qui se passe pourtant à Dallas, a été tourné en grande partie à Paris dans nos studios parce qu'on sait aujourd'hui tout faire et je voudrais saluer ici toutes les industries techniques et tous les professionnels du monde du cinéma et l'audiovisuel. Donc je voudrais, voilà, première question, euh, porte -ce sur qu on ce sujet. Est-ce qu'on peut se à une question, M. s'il mon, mon groupe a eu zéro question pour l'instant, donc je pose la eu un deuxième. orateur de groupe et puis j'essaie oui, de répartir je, la je parole entre tout le monde. Juste une quinze, donc je veux juste le même temps que mes autres oh. collègues, simplement. Tout va bien se passer, Monsieur le Président. Non, mais ça, ça se passe très bien. Et deuxième question, Madame la ministre, si vous me permettez, un sujet très important pour la France et son rayonnement, l'exposition universelle de 2025, où en est-on Quels sont les budgets consacrés par l'État Pouvez-vous faire un point sur l'état des concurrents, notamment Osaka au Japon et Catherine en Russie et Bakou en Azerbaïdjan et dire à la représentation nationale comment se comporte le gouvernement sur ce dossier Bien, merci M. Brondazel. Madame la ministre Voilà, je vais m'habituer. Hein. Euh, spécificité des, des petites communes, oui, je connais bien. C'est vrai, il faut, il faut faire preuve de, toujours d'inventivité, de, d'accompagnement. C'est vrai que les résidences sont un bon élément de, de réponse. Euh, création en cours sera déjà la rentrée. Euh, en 2017, déjà augmenté 150 résidences, hein, euh, notamment dans les zones rurales, les zones délaissées, les classes prioritaires. Donc c'est vraiment un sujet euh, d'attention et euh, c'est euh, aller au devant de, de ces zones-là avec la réflexion. Euh, je sais par expérience que l'inventivité n'a pas de limite sur euh, comment s'appuyer sur les acteurs locaux et sur euh, donc il, il y a un vrai travail à faire pour accompagner ça. Je suis tout à fait soucieuse de, de la chose euh, il y avait le, bon, le effectivement c'est le, le calendrier euh, d'action par rapport aux bibliothèques sera à l'issue de, de la mission Dorsena. Euh, je ne peux pas imaginer que l'aide financière soit, euh, euh, soit ponctuelle ça n'a pas de sens donc il faut qu'elle soit pérenne, je crois que la réponse euh, elle, est, elle est de nécessité on va dire euh, Ensuite, pour ce qui s'agit de le crédit d'impôt euh, cinéma, effectivement, ça a ramené euh, beaucoup d'argent. Euh, ça a eu des impacts importants sur les tournages euh, de films. Vous n'avez même pas cité, je crois qu'il y avait même Valérian qui s'est tourné ici. Du coup, enfin, ça fait vraiment des, des, des quantités de, de budget euh, vraiment euh, conséquents. Et donc, euh, euh, c'est des dispositifs euh, très importants et que nous, les, nous les bien sûr, nous les maintiendront. Et l'expo universelle, eh bien, écoutez, euh, je vous répondrai plus tard, parce que c'est en 2025 et que je vais étudier le, le dossier que je n'ai pas encore appréhendé. Désolée. Bien, merci beaucoup. Madame, Madame Morche, pour une question, s'il vous plaît. Oui, à vous la parole. Oui, la question a déjà été posée par ma collègue sur les quartiers sensibles, donc je, je raccourcis. Euh, c'est vrai que la culture est un véritable outil de décrispation, la société qui crée ce fameux lien social qui manque tant. Et c'est aussi le moyen de casser directement, presque en direct, une identité fausse mais néanmoins négative et véhiculée par la société. Je prends pour exemple le, euh, un spectacle de jeunes roms qui ont absolument changé le regard en quelques secondes de tous ceux qui regardent. Regarder les Roms autrement. Voilà. Et ça, ça a été une fraction de seconde. Alors je pense qu'on a tout intérêt à faire sortir et des familles et des murs et des quartiers dont, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, bah, toutes ces expressions artistiques, cela vaut pour lien de quartier, de village, pour politique d'intégration. Et la question est comment mieux accompagner et surtout encourager ces initiatives qui ne se font pas forcément d'elles-mêmes, qui restent souvent en vase clos et qui désinhibent la culture et qui font progresser le regard du citoyen sur l'autre euh, je dirais qu'à la limite, c'est presque le seul outil qu'on a, la culture, pour mettre d'accord un extrême droite et un socialiste, un insoumis et un en marche, euh, au cours de pièces de théâtre, par exemple, que j'ai souvent constatées au fin fond des villages. Merci beaucoup. Madame Duby-Muller, vous avez la parole. Je sais que vous êtes efficace dans vos questions. <rires> Madame le ministre, le programme du président de la République proposait de créer les conditions de l'émergence d'un Netflix européen exposant le meilleur du cinéma et des séries européennes. La création audiovisuelle représente effectivement un enjeu fort pour notre pays. Je rappelle que notre pays accueille chaque année à Cannes le MIPCOM et le MIPTV. Aujourd'hui, néanmoins, l'urgence est ailleurs, car nos acteurs de la création française ne sont pas assez puissants comparés à la concurrence internationale. Il faut donc les aider à devenir des leaders mondiaux en les accompagnant dans leur développement, notamment à l'international. Quelle est votre analyse sur le sujet Quels sont les grands objectifs dans ce domaine Vous avez d'ailleurs évoqué lors de plusieurs prises de parole que la création d'une plateforme numérique à l'échelle européenne pourrait contribuer au financement de la création. Pourriez-vous clarifier l'objet de ce projet et comment vous souhaitez le mettre en œuvre et éventuellement un calendrier Mon autre question porte sur le numérique qui est aujourd'hui un moyen central pour diffuser l'information et faciliter l'accessibilité à tous. La culture n'en est pas exclue et l'an dernier j'ai eu la possibilité de visiter le Google Art Project qui propose de numériser des œuvres d'art afin de les appréhender sous un angle nouveau et surtout de les rendre accessibles au grand public, grâce notamment à un côté ludique. Ces initiatives, bien sûr, sont intéressantes et comment peut-on les accueillir en termes culturels, les intégrer à la muséologie, en faire un élément à part entière sans que ces initiatives prennent le pas sur le lieu lui-même Plus largement, comment, selon vous, adapter notre patrimoine culturel à ces nouveaux euh, outils sans dénaturer nos monuments, nos tableaux et notre héritage Merci. culturel Merci beaucoup, Madame Duby-Muller. Monsieur Larive, rapidement, s'il vous plaît, pour... Euh, la... Voilà. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, euh, tout d'abord un préalable, le budget de la culture, 13 à 14 milliards d'euros, mais euh, participe pour 57,8 milliards d'euros au PIB. Et vous avez cité Victor Hugo, Victor Hugo disait aussi La culture coûte cher, essayez l'ignorance. En tout cas, le monde entier en vit le foisonnement de l'action culturelle de notre pays. Le spectacle vivant, notamment, n'existe que par la passion qui anime ses acteurs ils sont tous quasiment intermittents du spectacle artistes, mais aussi techniciens, maquilleurs, administratifs ou même cuisiniers, ils œuvrent tous au service de la création et de la diffusion culturelle. De 2003, à, ce sont des travailleurs pardon, précaires qui bénéficient d'un régime d'indemnisation chômage sans cesse remis en cause. De 2003 à 2016, les intermittents devaient fournir notamment 507 heures de travail pour une période de 10 mois pour ouvrir des droits d'indemnisation chômage sur 243 jours. Cette période, cette période pouvait s'étendre à 10 mois et demi pour les artistes. Il y a un peu plus d'un an, nous sommes revenus aux accords qui prévalaient avant 2003. Désormais, donc, c'est sur une période de 12 mois que doivent être effectuées ces 507 heures, ceci le rouvrant des droits pour 365 jours. Président d'un festival de théâtre, j'ai pu appréhender les difficultés que rencontrent les intermittents à se projeter dans l'avenir. Ça veut dire par exemple que souscrire à un crédit auprès d'une banque se révèle, se révèle quasi impossible pour eux. Et comme vous l'avez dit, il ne fait aucun doute qu'il faille au minimum pérenniser le régime des intermittents du spectacle sur la base de l'accord du 28 avril 2016. Je considère même qu'il faudrait l'étendre aux professions artistiques précaires, aux autres professions artistiques précaires. C'est la raison pour laquelle, Madame le ministre, je vous demande quelles sont les garanties que vous proposez aux intermittents pour pérenniser leurs droits. Bien, merci beaucoup. Euh, Madame la ministre, je vous invite à répondre. Je sais que vous devez partir après. Euh, donc pour euh, la dernière question, oui, parce qu'elle est importante et je sais quel souci elle peut euh, Monsieur euh, arrive, euh, à quels soucis elle peut euh, générer. Euh, il est indispensable de préserver euh, le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle. C'est une assurance absolu. Il faut, euh, il est indispensable pour la vitalité de la création artistique. C'est euh, le préserver, c'est un système vertueux et solidaire, euh, de, et il faut le préserver dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est indispensable. On travaille avec le ministère du travail en étroite collaboration sur cette intention-là et cette nécessité-là. Voilà. Donc ça, c'est, je voulais vous le dire avec euh, affirmation. Euh, il y a le il y avait la, la question sur euh, la culture pour tous de, de Stéphanie Murge. C'était sur... Euh, euh, oui, j'avais envie de dire quelque chose à ce propos-là quand je vous entendais parler. Juste vous faire un témoignage pour vous dire à quel point c'est juste. J'ai vu, vu des jeunes à l'Avocat euh, qui ont participé à des, pendant le Cannes. Euh, c'est d'ailleurs avec eux, la seule fois que j'ai monté les marches que je suis montée, euh, qui ont fait des, euh, un, un travail photographique sur la place de la femme dans... Euh, dans le cinéma et euh, sur le, le sexisme. Donc ça, c'était très intéressant. Et chaque fois qu'on les implique, c'est des émotions. Euh, je pense à, à, ce, à ce jeune Nasser que j'ai vu à Avignon. Quand j'étais à Avignon, j'étais dans un collège pour rencontrer les CMEA et dans un collège qui ouvre ses portes pendant l'été pour accueillir d'autres jeunes de lycéens et collégiens pour leur proposer d'aller au spectacle et le jeune Nasser qui devait avoir 12 ans euh, a, a beaucoup insisté sur l'importance de ce lien qu'amenait qu la pratique du théâtre, il expliquait son bonheur euh, comment ça l'avait fait grandir et rendu heureux et quand tout le monde a fini de parler et que j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à ajouter, Nasser a levé la main, elle a dit, oui, je voudrais dire quelque chose. Je pense que la pratique du théâtre, en ce qu'elle nous apporte de lien et de connaissance de l'autre, il parlait comme ça, il va avoir entre 10 et 12 ans, je ne sais pas exactement. Et il dit, je pense que c'est la meilleure arme contre le terrorisme. Et je voulais partager ça avec vous, parce que ça, ça fait partie des émotions qu'on rencontre sur le terrain quand on va voir ce qui se passe partout et il s'en passe des choses formidables. Voilà. Alors il y avait aussi euh, l'histoire euh, du numérique dans la muséologie, ça c'est très important et nos établissements travaillent là-dessus j'ai déjà vu des tas d'expériences, de, j'ai même vu les, les, les microfolies euh, ou, ou que ce soit j'ai encore euh, inauguré un, un musée à Blérancourt ou à Nantes et partout ce travail avec le, le numérique est en train d'être développé et fait partie du coup intégrante euh, de, de le assez, parce que c'est une façon d'accéder. Il se passe des choses formidables, que ce soit au Midem, à Cannes, voir toutes les, les technologies que des start-up françaises partout sur le territoire. J'étais stupéfaite parce que en allant les, les rencontrer, je me suis rendue une à Clermont-Ferrand, une à Tours, une à Lyon. Enfin, en même temps, c'est des gens sur le territoire qui créent le numérique, amène une autre façon de d'être dans le travail et de vivre le travail et c'est formidable et là au service et intégrer en plus à l'éducation artistique et, et, et culturelle c'est vraiment important euh, Netflix européen euh, c'est effectivement toutes les grandes plateformes numériques sont américaines et c'est vrai qu'il faut essayer de favoriser un rapprochement entre les sociétés de l'audiovisuel public européen. Et il s'agit d'investir dans les, les industries culturelles avec le, le, le fonds spécifique que nous mettons en place. Et je vois le, Monsieur Dufour. Et le directeur général de la BPI France la semaine prochaine à ce sujet. Il faut euh, vraiment euh, travailler à ça et euh, c'est vrai qu'il faut être attentif euh, à, sinon à la suprématie que peuvent prendre les gars plus les GAFA, mais les Gaffants pour uh, rajouter Netflix à la, à la fin de GAFA euh, qui euh, ont, sont trop dérégulatrices et trop peu concernées par la contribution euh, euh, au, à la cohésion sociale, à l'économie et euh, au budget en général de, de nos pays puisque c'est une, une, une préoccupation que nous partageons tous il est très important qu'on s'arme on face à ça voilà. bien, ce merci. sera pas facile mais il faut au moins essayer merci beaucoup madame la ministre je vous propose de prendre euh, euh, si vous l'acceptez madame euh, la ministre les questions qui restaient euh, à l'oral euh, et si vous voulez bien y, y répondre peut-être par écrit de façon à ce que les, les, les collègues qui avaient une question euh, à laquelle vous n'auriez pas encore répondu euh, puissent le faire, euh, et notamment euh, les euh, nombreux collègues de La République En Marche. Euh, je commence par Mme Cathy euh, pardon, pardon. Euh, Bonjour Madame la ministre. Ma question est, est, a été largement évoquée puisqu'elle concerne la thématique de la pratique d'activité culturelle à l'école. Euh, donc, euh, vous nous l'avez dit, vous avez rencontré dernièrement le ministre de l'Éducation nationale afin de travailler avec lui sur les projets communs. pourriez vous nous faire part de vos pistes de réflexion pour favoriser la pratique culturelle à l'école Savez-vous déjà comment cette convergence va pouvoir s'articuler concrètement Merci beaucoup. Euh, monsieur Reiss. Oui, euh, sur le même sujet, Madame la Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure euh, rapidement les, les rythmes scolaires sans, sans développer la, la réponse. Et avec la, le retour de la semaine de 4 jours, euh, c'est aussi la fin du fonds d'amorçage. Et donc moi j'ai un maire qui m'écrit, je suis en colère car à aucun moment l'éducation nationale n'avait mis comme conséquence au passage des 4 jours, aux 4 jours, la suspension de cette aide ou la suppression de cette aide. Euh, donc que proposez-vous avec M. Blanquer pour euh, éviter ce, ce risque de régression à l'éducation artistique et culturelle, notamment dans le cas où il existe des PEDT pluriannuels. Merci beaucoup, M. Reiss. Euh, madame Petit. C'est très bref, en fait. Euh, nous sommes en fait très sensibles à l'action que vous souhaitez engager conjointement avec le ministre de l'Éducation nationale. Et un des enjeux conjoints de vos deux ministères est de promouvoir donc, la culture auprès de tous et en particulier auprès des jeunes. Euh, donc en fait, pour pallier la méconnaissance des lieux culturels de par nos jeunes, j'ai une petite suggestion. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager à l'avenir, de, euh, sur ce qui se fait à l'image des journées du patrimoine, de créer une sorte de journée du patrimoine du jeune qui permettrait à ceux qui en sont le plus éloignés, euh, au niveau scolaire, euh, collège ou lycée peut-être, de se rendre dans ces lieux qui sont trop souvent euh, méconnus pour eux Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Bois Oui, bah, c'était une question qui concernait... Euh... L'étape, justement, donc c'est un peu récurrent. Euh, elle allait dans le même sens euh, que, que les collègues. Euh, Madame la ministre, simplement, en effet, j'attire l'attention sur les le, le mouvement associatif qui est fort dans certaines villes, qui en effet peut prendre le relais. Je vois déjà, bien sûr, euh, certaines communes qui sont sur le fait de s'inscrire sur les quatre jours et avec un vrai partenariat avec les associations qui vont revenir, comme par le passé, à mettre dans leur offre. En revanche, bien sûr, on peut s'interroger sur les petites communes. Voilà, tout simplement, où là, il y a une habitude qui s'est installée de, par ces activités et où là, naturellement, la question se pose de qui va pouvoir assurer eh bien, ces activités culturelles ou parfois aussi sportives. Merci. Oui. Voilà. Merci beaucoup, M. Bois, Monsieur Roussel ah ben Voilà, on appuie sur le bouton. Euh, donc, merci de me donner la parole. Euh, je voulais intervenir sur un, un sujet qui est un sujet qui concerne mon territoire, qui était lourd. Vous l'avez dit vous-même, maintenir donc la, la vie culturelle est une des meilleures réponses face au terrorisme, à l'idéologie de, de la haine et de la mort. Euh, néanmoins, les mesures de sécurisation du public coûtent cher. C'est un poste de dépense de plus en plus important pour les organisateurs de manifestations culturelles. Euh, un fonds d'urgence avait été euh, créé à l'initiative du précédent gouvernement qui était axé sur le spectacle vivant, euh, principalement sur le spectacle vivant. Il a été rapidement dépensé. Je suis issu d'un territoire où on s'est croisé donc vendredi puisque vous étiez à l'hommage aux victimes donc, de l'attentat innocents qui étaient venus voir donc un traditionnel feu d'artifice euh, c'est un territoire qui publie d'initiatives culturelles avec des gens de talent. Ma question est donc simple, qu'est-ce que vous comptez faire Madame la Ministre pour aider et soutenir les organisateurs sur tous les territoires de France euh, face à ce poste croissant de dépenses Merci beaucoup. Monsieur Bertard, vous avez la parole. Oui merci Président. Madame la Ministre, je vais faire appel à une de vos facettes un peu du passé, celle de scientifique. En effet, euh, vous savez que la France est, est particulièrement mal classée en termes de culture scientifique et technologique et que notre jeunesse, année après année, se désintéresse complètement du monde des sciences. C'est une situation dramatique dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, bien sûr. Et c'est probablement l'une des origines aussi de la prolifération des grandes peurs et du recul de la connaissance vis-à-vis -vis des croyances. Donc si la culture scientifique est traditionnellement sous la houlette plutôt de la rue Descartes, il se fait que sur le terrain, elle est plutôt sous la houlette des adjoints à la culture et de ce fait, elle est souvent un petit peu mise à l'écart. Il reste bien sûr des, grosses, des belles exceptions parisiennes, hein, je pense, les cités des sciences ou, ou palais de la découverte. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez sur ce thème aussi envisager de vous rapprocher du ministre de terre, de l'éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour essayer, bien sûr, de changer la donne sur la culture scientifique Merci. Merci beaucoup, monsieur Bertha. Je vois que sans vouloir vous brusquer, on arrive à... À, à, à raccourcir euh, le, euh, les questions sans perdre en efficacité je pense donc on en discutera en bureau euh, Madame Marie-Pierre Rixin Bonjour Madame la Ministre euh, ma question porte sur un sujet évidemment que, que vous connaissez bien, qui est, qui est le livre et la place de la lecture dans notre, dans notre société. Le marché du livre représente aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires généré par les biens culturels, loin devant le, le cinéma et la musique. Pourtant, deux tendances de fond se dessinent aujourd'hui liées à l'évolution de, de nos sociétés contemporaines préoccupante. Euh, la lecture apparaît comme une activité à rebours euh, de toutes les autres pratiques culturelles. Lire, eh bien, il faut être évidemment seul, il faut se, se concentrer. Et le temps de lecture ne cesse de chuter. Il était de 5h08 par semaine en 2016 et de 5h20. En 2013, selon une étude récente, euh, j'ai d'autres données, donc je, je pourrais parler, je vais, je vais écourter. Euh, ma question est simple, quelle est la place aujourd'hui de la lecture et du livre pour le ministère de la Culture Bien, Merci beaucoup, Madame Calvez. Euh, bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues. En décembre dernier s'est tenu un événement de soutien aux réfugiés euh, près de Stalingrad où ils avaient trouvé euh, refuge euh, sous les ponts. Cet événement avait choisi un terrain particulier, c'était l'art et notamment l'illustration avec une exposition et aussi euh, des ateliers où familles, riverains, et réfugiés pouvaient participer ensemble à la réalisation d'une fresque euh, qui pour moi reste un souvenir très émouvant. Et cette expérience de rencontre de l'autre euh, m'amène à vous poser euh, deux questions qui sont connexes. Euh, comment la, la culture peut permettre d'accueillir d'une meilleure façon les réfugiés Comment elle peut changer et préparer le regard, notre regard, à un meilleur accueil Et inversement, comment, euh, que, enfin, excusez-moi, quel rôle consacrer euh, aux réfugiés qui sont, dans leur pays, acteurs de l'art et de la culture Voilà, donc en, en fait, comme vous évoquiez tout à l'heure, l'idée c'est de redonner confiance. Comment concrètement on peut générer la confiance entre nous et les réfugiés via la culture Merci beaucoup. Madame Essaillant alors, euh, au-delà, Madame la Ministre, merci Monsieur le Président, euh, au-delà de cette belle initiative conjointe, comment le ministère de la Culture souhaite-t-il concrètement s'impliquer dans le développement des activités culturelles et artistiques à l'école Comment allez-vous garantir que tous les enfants auront des propositions d'égale qualité Dans le primaire, est-il envisagé de s'appuyer uniquement sur les enseignants Si oui, est-ce sur la base du volontariat, comme je l'ai lu quelle sera la place des intervenants extérieurs Je pense notamment à certains intervenants des NAP qui vont se retrouver au chômage à la rentrée, qui ont du talent et qui ont apprécié de travailler avec les enfants. Voilà. Sinon, j'avais une proposition sur le pass culture, mais c'est très rapide. On va rester aux questions et euh, je vous laisse remettre votre proposition euh, à Madame la ministre. Ma Madame, la ministre veut. M Madame Berger, vous la parole ah, Merci Madame la Ministre. La Directive sur le droit d'auteur ouvre la voie aux possibilités de filtrage a priori euh, visant les hébergeurs. Je voulais connaître la position de la France sur ce sujet et d'autre part savoir si vous considérez que les hébergeurs devraient avoir une responsabilité renforcée quant aux contenus qui sont diffusés sur leur plateforme. En gros, est-ce qu'ils doivent rester des hébergeurs ou est-ce qu'ils deviennent des éditeurs de contenu, voire des médias Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Berger. Monsieur cormier Bouligeon. Oui, merci Madame la ministre de, de votre présence ici. Moi, je voulais vous interroger sur le soutien de l'État aux politiques culturelles locales, mais puisqu puisque nous manquons de temps, je vous invite à venir apporter vos réponses dans le Cher et à Bourges. Les occasions ne manqueront pas qu'il s'agisse de la prochaine édition du printemps de Bourges en 2018, d'une visite à l'abbaye de Noirlac, d'une visite au centre de céramique contemporaine à La Borne ou également à Sancerre qui est candidat à un classement à l'UNESCO. Donc vous êtes la bienvenue dans notre département. Merci. Merci, bien joué. Euh, Madame Rillac. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez la responsabilité d'un magnifique ministère en charge à la fois de l'esprit, des sens et de la création. Personnellement, je m'en tiendrai à l'humain, à l'éducation à l'art et par l'art, mais aussi à la question de la diversité culturelle et de la réussite éducative. Vous avez insisté sur la priorité qui doit être faite aux actions artistiques dans le cadre de l'éducation nationale. Tant mieux, car cela est indispensable. Je me permets d'insister sur un point essentiel. La culture est, avec l'éducation, le ciment de notre société. C'est un projet d'émancipation, en quelque sorte, une réponse aux barrières invisibles que crée notre société. Des déserts culturels subsistent partout sur notre territoire. Trop de nos concitoyens n'ont pas accès à la culture. Nous devons ouvrir l'accès à la culture partout et dès le plus jeune âge. Il est du rôle de l'État de donner une nouvelle impulsion à la politique culturelle. Votre question, madame Rilac, s'il vous plaît. En tant que chef d'établissement, j'ai pu constater à quel point les arts pouvaient être vecteurs d'inclusion et de réussite. Ma question est donc, quel levier allez-vous activer, voire exploiter, pour qu'enfin l'éducation culturelle et artistique prenne la place qu'elle mérite et peut-être devienne un moyen concret et efficace de lutte contre le décrochage scolaire, en offrant un épanouissement et une réussite différente à l'école Merci beaucoup, monsieur Kergolotte. Madame la ministre, bonjour. Pas ma faute. Pas de souci. C'est le petit clin d'œil, c'est pas. Madame la ministre, bonjour. Simplement, euh, vous dire, que je voulais vous interroger sur euh, l'enjeu de la diversité culturelle. J'ai été heureux d'entendre votre discours introductif, au cours duquel vous avez parlé d'une culture complexe, singulière dans sa pluralité. Donc, euh, je ne doute pas que dans les mois à venir, euh, nous aurons l'occasion de, de mener tous ensemble une, une réflexion sur cet enjeu, sur celle de la singularité des terroirs des territoires, et je dirais des, des peuples de France, globalement, qui, euh, bien souvent, sont euh, réduits à une vision beaucoup trop centralisée. voilà Bien, Monsieur Sor, comme votre question concerne les bibliothèques, je sais que vous avez l'honneur de poser une question au gouvernement. Demain, est-ce qu'on peut laisser Madame la ministre euh, Est-ce que vous êtes d'accord Aucun souci. Très bien, merci beaucoup. Euh, Chers collègues, euh, Madame la ministre, merci beaucoup pour, pour votre présence. Euh, je vous en prie. Je voulais vous remercier parce que toutes ces questions sont extrêmement intéressantes et j'en ai bien pris note. Et on va répondre parce que vous avez vu peut-être ma façon de hocher la tête, etc. À quel point j'étais été intéressée par tout ce que, toutes les questions que vous avez posées et toutes les problématiques que vous avez justement euh, évoquées. Et rassurez-vous, on a pris bonne note, on va répondre. Et maintenant, je vais continuer mon action euh, très concrètement puisque je pars à la ferme du Buisson pour rencontrer les ateliers de l'Institut français, et rencontrer 600 personnes qui sont en train de m'attendre. Merci, voilà. Merci, <rire> Merci beaucoup. Merci en tous les cas. Quant à nous, nous nous retrouvons demain matin pour l'audition de Mme Ernotte à 9h30, et demain après-midi pour l'audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à 16h30. Bonne fin de journée. Merci pour votre écoute.